vas-tu te sacrifier pour ton partenaire mmh. Bien sûr, je peux... Bonjour le roi feuilleux. Mmh, mmh. Si vous pouvez partager ma, ma vidéo. Merci pour les partages. On a parlé de mindset, chose que je voudrais encore faire aujourd'hui. Bonjour, Céline. Bonjour euh, Trésor, bonjour Suzanne. Bon, partagez ma vidéo, partagez. Bonjour Lorient. Bayoro. Merci pour les cœurs. Que la pauvreté, c'est un état d'esprit. On ne naît pas pauvre, on ne devient pas pauvre. On grandit pauvre. Like we grow into it. On se développe pauvre. Voilà. Si on a développé la pauvreté, on peut aussi euh, l'enlever. Super. mettez les cœurs, s'il vous plaît merci pour les cœurs. vous êtes vraiment superbe j'ai beaucoup de personnes qui euh, moi y compris bonjour euh, léo léo on est tous nés on n'est pas né dans l'argent on est né et beaucoup d'entre des personnes qui me suivent hein, vous n'êtes pas né et vous étiez déjà riche vous avez un moment su, peut-être par l'église, peut-être par un autre moyen, vous avez su que vous pouvez devenir riche. Et euh, pour ma part, à un moment, je suis partie à l'église. Je croyais que c'est l'église qui allait me rendre riche. Je crois que c'est seulement l'église, seulement l'église. Jusque ce que euh, je me rends compte qu'il n'y a pas seulement, c'est pas seulement le cadre religieux. Donc, euh, j'ai dû m'ouvrir, pas seulement à la Bible mais euh, à d'autres livres et la lecture ouvre l'esprit donc j'ai un livre que j'ai lu récemment euh, ça s'appelle euh, instant millionnaire instant millionnaire je sais pas comment dire ça en français millionnaire instantané ce livre aussi a beaucoup changé ma façon de voir les choses bon hier je vous ai donné quelques raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore euh, riche et euh, je voudrais que aux produits spirituels que vous avez déjà commencé à utiliser les recettes que vous faites que vous puissiez utiliser le mindset ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas jésus qui ne connaissent pas allah qui ne connaissent, connaissent pas mohamed qui ne connaissent pas euh, je ne sais pas pas mais ces personnes ont l'argent et vous vous revendiquez connaître mieux que ces personnes mais vous êtes toujours en train de repartir euh, vers ces personnes pour demander l'argent. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites qui ne donne pas. Et quand tu te rends compte de ce qui ne marche pas chez toi, tu es en mesure de te corriger. Donc la faute n'est pas quelqu'un d'autre là dehors, mais toi. Parfois, vous avez des malédictions générationnelles. Les malédictions générationnelles, c'est comme une prédisposition qui a même dans ton ADN. Venant de... Parfois, ça vient sur quatre générations, cinq générations. On avait déjà dit que ton père peut-être allait la tuer quelqu'un ou bien il a trompé un monsieur. Il a trompé une femme. Il a trompé sa femme avec une personne. Sa femme a découvert. Ou bien encore, il a couché avec la femme de quelqu'un. En tout cas, il a été en tort dans une histoire, dans une affaire. Et le fait qu'il ait eu tort, ça a donné le pouvoir à l'autre personne de le maudire. Et les malédictions, ça peut venir sous forme de... Euh, Peut-être ton père tue le frère de quelqu'un. Son frère-là, qui est en vie, dit, toi comme tu as tué mon, mon frère, je, il part chez le marabout, il fait des incantations. Il dit, je te maudis, je maudis tes enfants, je maudis les enfants de tes enfants. C'est... Dans le tribunal spirituel, c'est quelque chose qu'ils vont prendre et dire « Voilà, tu as eu tort parce que tu as pris la vie à cette personne. » Donc, ça a ouvert, ça a ouvert euh, le, le, le canal pour que les paroles de cette personne viennent avoir de l'influence sur toi. On peut avoir aussi le cas où euh, tes parents ont grandi. Enfin, tu as grandi, tes parents n'ont rien fait sur toi. Donc, ils n'ont pas, euh, pas prié pour toi. Ils n'ont pas fait des, des, des supposons fait des offrandes pour toi. On voit dans la Bible, il y avait euh, euh, David qui faisait des offrandes pour son fils. Il y avait euh, euh, Abraham qui faisait des offrandes pour son fils. Et Abraham lui-même, il a mené son fils pour faire des offrandes. Parce que quand Isaac est parti faire des offrandes avec, euh, avec Abraham, et qu'Abraham a voulu offrir Isaac. Isaac était déjà habitué à ce qu'on offre quelque chose sur l'autel. Donc. Il y a des choses que vos parents ont échoué, ils ne vous ont pas montré. Parfois parce que eux mêmes ils ne connaissaient pas ces choses. Et comme ils ne vous ont pas montré et ils n'ont pas fait sur vous, vous grandissez en ayant une prédisposition. Il y en a qui ont l'esprit de rejet sur eux. Tu fais le business depuis 10 ans. Tout business que tu touches ne marche pas. Donc, tu es fatigué. Il y en a même parmi vous. Vous avez des pouvoirs, mais vous passez le temps à partir chez les marabouts. Vous faites tout ce qu'ils vous disent de faire, ça ne marche pas. Parce que les ancêtres attendent que vous-même là pour vous s'active. Et quand vous vous va s'activer, vous allez voir comment votre vie va comme ça, marcher comme ça. Donc, je voudrais que quand vous regardez mes vidéos, que vous-même vous vous activez. Il y a des choses que je peux faire pour changer ma vie à partir d'aujourd'hui. Donc, merci pour les cœurs. Monsieur, Madame Augusta, vous n'êtes pas, pas censé venir dans mon live, vous avez suivi TikTok, moi je ne blague pas avec vous. Ça ne vous plaît pas, vous quittez. Vous quittez de mon live. Vous avez suivi donc. J'ai mis un titre à ce live. Si vous entrez, vous ne lisez pas le titre. Ne faites pas me poser des questions idiotes. Moi, je ne marche pas mes mots avec vous. Parce que vous connaissez. TikTok, c'est la d'arrêt. Il y a n'importe quoi sur TikTok. Les gens me disent n'importe quoi sur TikTok. Donc, euh, je fais ça parce que je sais qu'il y a des gens sur TikTok qui me m'écrivent tous les jours. Ils me demandent s'il te plaît, fais des vidéos où tu expliques ceci ou tu expliques cela. Donc si ce n'est pas pour toi, tu portes tes pieds, tu sors de, ce, de cette vidéo. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, tu as ton argent, tu perds ta connexion. Tu viens, tu me, tu me déranges. Ce n'est pas ça, pas de sens. Voilà. Ceux qui me suivent, je sais que vous avez une quête. Vous voulez changer. Certains parmi vous, vous avez déjà tout fait, tous les recettes que je vous avez fait. Vous avez même fait d'autres que vous avez pris ailleurs. Mais il y a toujours quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous quelque chose qui ne marche pas. Première chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes responsable de votre destinée. Vous êtes responsable de votre destinée. Peu importe, vos parents sont morts quand vous avez 3 ans. Euh, votre mari vous abandonne abandonné avec 5 enfants. Vous dormez sur le canapé de votre frère. Vous, vous êtes handicapé. Peu importe. Vous êtes responsable. Même si vos parents n'ont jamais rien fait pour vous. Vous en accouchez, ils sont partis vous déposer quelque part. Donc quand vous grandissez comme ça, vous n'avez rien de tout à votre avantage, selon les gens vous pouvez, vous êtes responsable de votre destinée, quand vous prenez des gens quand je prends, la, je porte la responsabilité de ma vidéo Sabine, Jiki, en plus ce sont les femmes c'est ça, ça qui me fait de même rire sur vous des femmes pauvres je suis que là où tu es là, tu vas me demander la connexion. ouais Seigneur ça m'a pris du temps avant d'arriver sur TikTok, parce qu'il y a trop sur TikTok, vous êtes de la racaille qui est sur TikTok mais même si c'est une personne qui écoute mon direct aujourd'hui sur TikTok, voilà TikTok là-bas, voilà Facebook. Je sais que c'est même pour toi que je vais parler. Il y a du n'importe quoi. TikTok, c'est un peu comme la pocherie. Mais dans la pocherie, là, tu trouves le diamant. Il y a du n'importe quoi là-dedans. Donc, si ça n'intéresse pas, quelqu'un de vous, vous, vous quittez. quittez. Vous allez suivre, non. Vous partez. Vous allez vous, vous allez vous rendre compte que, vous regardez, vous avez cinq frères ou sœurs. Vous êtes le seul dans votre famille qui pensait même que vous pouvez devenir millionnaire ou milliardaire. Tout le reste, vous avez essayé. Cinq soeurs sont, ne sont pas mariées. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui, qui, qui coule dans la famille. Toi-même, tu as essayé. Tu as, un peu, tu as eu le visa, tu es parti à Dubaï. Tu essayes. Ça, dès que tu arrives à Dubaï, on ferme le réseau. Le réseau qui te... Quand tu avais dit que dès que tu arrives à Dubaï, tu fais six mois. Après, tu continues aux États-Unis ou bien tu continues en France. Ça se ferme. Tu, on te, okay, tu, tu es blocage, on te, trouve on te trouve un réseau pour que tu travailles. Dès que tu commences à travailler dans le réseau, deux mois plus tard, on ferme le réseau. Donc, tu vas te rendre compte que malgré tout ce que tu fais, il y a toujours des blocages. Donc, je suis, si c'est vraiment, tu, tu es quelqu'un que tu as demandé. Je veux que la première chose que tu comprennes, c'est que tout le mal qui s'est passé dans ta vie et quelques petites choses de bien, c'est sur toi. Parce que quand tu vas commencer à prendre la responsabilité Pleine de ta vie Le gars là, qui m'a, je me suis retrouvée dans un mariage où J'ai fait 5 ans, il me tapait dessus C'était de ma faute Je me suis retrouvée, euh, L'argent que j'avais gagné Un homme est venu, il a porté la bousille et tout C'était de ma faute Tu vas voir que tu vas commencer à maîtriser ton esprit Parce que tout se passe Toute la grande bataille que tu as C'est dans ta tête C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux Qui sont là pour distraire énormément On a aussi quoi euh, vous allez voir le journal par exemple c'est rare que tu vois dans le journal une bonne nouvelle tu vas voir parce que tout est censé te faire tomber tous mes business ont commencé décollé et marché quand le corona est arrivé alors que si tu écoutais les, les, les, les médias on te fait croire que la période où le corona a commencé c'est là que tout allait tomber l'école que j'ai ouvert déjà qui est déjà dans deux pays maintenant l'école où j'ai découvert le potentiel des enfants c'est pendant le corona que j'ai ouvert l'école la spiritualité tout ce que vous suivez sur moi sur la spiritualité, c'est l'année passée que j'ai commencé cela. Donc vous allez comprendre que, vous allez devoir comprendre que, peu importe la société dans laquelle je me trouve, c'est pour ça que Jésus a dit dans la Bible, je les laisse, je vous laisse, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que ton argent que tu as, ça dépend de ta façon dont tu penses. Ça dépend et ta façon dont tu penses va influencer tes actes. Et ces actes vont bien sûr diriger ce qui viendra à toi. Et l'outil que vous avez, c'est comme la magie, c'est comme de l'or. C'est Internet. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux apprendre n'importe quoi. Tu peux aller n'importe où. Il y a des cours d'avat J'ai trouvé un site récemment où on te met des cours d'Avart, de Yale, de Oxford, gratuitement sur un site. Ça, c'est des choses auxquelles avant, tu avais besoin d'avoir au moins ce 20 000 pounds pour avoir accès. On a besoin d'avoir un visa, de te retrouver peut-être, d'aller à Oxford en Angleterre pour avoir accès à cela. Mais aujourd'hui, nous avons accès. Et tout ce que tu écoutes, qui entre dans ton esprit, tu peux acquérir. Whatever you hear, whatever the thoughts that enter your mind, you have access to it. So it's very important for every single one of you to understand that if you can hear my words, you can make those things, you can make things happen in your life. Donc, tu dois, La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tout est possible, c'est-à-dire... Quand Jésus a dit dans la Bible qu'à celui qui croit, tout est possible, ce n'était pas de la blague. Voyez un peu, Jésus est né. Je me réfère beaucoup à la Bible quand j'enseigne. Je peux aller faire des sacrifices au village avec la Bible. Je peux aller dans un offrédin faire des offrandes avec la Bible. Je peux aller faire une neuvaine avec la Bible. Je peux aller à l'eau faire des offrandes avec la Bible. Toutes ces choses, c'est dans la Bible. C'est seulement que on ne vous a pas.. Quand vous, quand vous allez à l'église, vous étiez fermé sur la religion. Quand Jésus est né, Allez dans la parole, vous allez voir. Premièrement, euh, son père et sa mère ont dû agir par la foi. Ils ont dû se laisser guider. Imagine toi, tu as, tu as une copine, te, elle vient te dire que l'ange lui a parlé, que l'enfant qu'elle porte va sauver le monde. Il va être connu par tous les plus grands présidents du monde. Tu n'a pas de sens. C'est la même chose que quand euh, Dieu vous donne une parole. Il dit, tu seras le plus riche de ta famille. C'est quelque chose qui paraît presque impossible. Mais tu dois te donner le bénéfice du doute. Tu dois croire que parce que je suis en Christ et Christ est où il est à l'intérieur de moi. Parce que quand on va à l'église, les enseignements qu'on nous donne sont genre euh, voilà, c'est seulement nous qui sommes dans les cas le, dans le cercle de l'église. Parce que nous venons à l'église, nous nous rassemblons chaque dimanche, nous allons être sauvés. Écoutez, Dieu fait le soleil se lève sur les pauvres et les riches, sur les chrétiens et les non chrétiens, sur les, les, les, les traditionalistes. Donc Dieu est en tout le monde. Donc Quand tu vas comprendre que Dieu est en toi pour t'amener vers ton succès, tu vas commencer à ouvrir ton esprit. Donc, hier, je vous ai donné des règles que vous pouviez utiliser. J'ai parlé de la foi, j'ai parlé du désir, j'ai parlé du focus. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes, c'est comme ça. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui là pour nous, pour nous distraire. Tu te lèves, et tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais, euh, il me faut. Hier, par exemple, on a fait une déclaration, on disait qu'on allait avoir tel somme d'argent. Je suis sûr que 99% d'entre vous hier, vous n'avez pas pu avoir cet argent. Et vous allez vous dire, comme je n'ai pas eu, je n'ai pas eu l'argent là c est, c est hier, ça veut dire que je n'aurai jamais. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fermé le énième business. Tu as fait dans les chaussures, tu as vendu les boucles, tu as vendu les beignets, tu as vendu ceci, tu as fait la coiffure, tu as, tu as fait le, le marketing de réseau. Tu as, donc, tu avais des de choses. Et c'est comme si tu as tourné et tu es revenu au point de départ. Je veux t'annoncer que ce que tu n'avais pas comme. Euh, outils en plus durant toutes ces années premièrement, tu ne savais pas qu'il y a une force en toi tu ne savais pas que tu es Dieu beaucoup d'entre vous, vous passez le temps à réagir aux choses, vous ne savez pas que votre univers se crée de l'intérieur à l'intérieur de moi c'est ce que je vois que je suis c'est de qui je m'entoure que je deviens c'est ce que je coûte que je deviens donc hier je vous ai dit par exemple, vous allez m'écouter le matin j'ai fait le direct hier entre 8h 7h et 8h30 vous allez m'écouter, vous allez finir m'écouter, vous allez partir écouter une autre personne qui fait le Congo ça. Après, vous allez écouter une autre personne qui fait des racontages, qui insulte l'autre personne. Donc, d'ici 13 h ta vibration que tu as eue le matin, où tu croyais que tu peux avoir 4 millions, 5 millions. Le soir, je te dis, dans la ville, c'est qui peut même acheter mes produits. Voilà, il y a un million de personnes dans cette ville. Comment est-ce que je peux croire qu'en vendant mes choses, peut-être même 50 personnes vont venir acheter donc le doute, c'est déjà, a déjà pris l'emprise, a déjà pris le, le, le dessus sur toi. Les personnes qui ont l'argent, ce sont des personnes qui ont développé la capacité de concentrer leur esprit. Et hier, je vous ai montré comment utiliser le sel. avec euh, J'ai je, je, je, je, je montré l'équipe kits, kits, par exemple, le kit de déblocage. Là-dedans, il y a du sel, il y a le miel de commandement. Tu prends ces produits. Je vous ai aussi montré le bâton de commandement hier. Attendez. Je vais chercher le bâton. Bon là j'en ai deux. Marie et le nom ne me suis pas, pardon. Tu as compris ma chérie. Je ne cherche pas les pauvres derrière moi. <rire> Je me connais pas, tu crois que je supplie les abonnés <rire> Tu t'es trompé ma chérie Vous croyez que c'est votre, votre Vos gens que vous trouvez sur Facebook Ils vous disent oh, s'il vous plaît abonnez-vous <rire> Donc on a le bâton Voilà un des bâtons Celui-ci c'est le lion Vous allez bien voir c'est le lion Bonjour la reine Rolande Il y a un moment Jésus avait ses disciples Jésus avait ses disciples Il y avait beaucoup de personnes Qui le suivaient Il se tourne et il dit si tu ne manges pas ma chair, tu ne bois pas mon sang, tu ne peux pas entrer dans le roi, messieurs. Les gens le regardent. Mais ce qui dit, c'est la foutaise. Ils sont partis. Vous croyez que même si Jésus était vivant aujourd'hui, c'était n'importe qui qui allait le suivre. Je ne cherche pas les faux oiseaux. Donc hum. On a les bâtons normaux qui n'ont aucun signe dessus. Et puis, euh, il y en a avec le lion. Il y a des personnes qui, ont, qui prennent avec le serpent. Je vous ai montré hier comment utiliser vos désirs que vous écrivez. J'ai consulté une dame ce matin. Elle me dit, wow elle est, je crois qu'elle est, est à Toronto. Mais les choses ne marchent jamais. Oh, oh, oh, je dis, d'accord, calme-toi. Qu'est-ce que tu as déjà fait Je prie. Ok, tu pries, tout le monde prie. Qu'est-ce que tu fais d'autre Je prie. Votre problème, c'est qu'on vous a appris que tout ce que vous devez avoir, c'est juste la prière. Tu te lèves le matin, tu fais, oh Seigneur, bénis-moi. Euh, oui, demeure moi de telles choses. Amen. C'est un ensemble de choses. La prière doit s'accompagner avec l'acte. Et tu dois la, même l'écrire. Peu d'entre vous vous écrivez ce que vous demandez ou que vous désirez. Peu d'entre vous êtes spécifiques. Je veux l'argent. Tu veux combien Tu veux ça quand Tu veux faire quoi avec Donc vous n'êtes pas spécifiques. Je vous dis que les outils spirituels que je vous montre et que je pour ceux qui achètent que je vous vends pour mettre la spécificité. Donc, quand je touche ce bâton, je déclare aujourd'hui tout ce que je vais faire, c'est-à-dire euh, la maison que je vais aller prendre, c'est-à-dire le crédit bancaire de 50 millions que je vais aller prendre à la banque. Et ce crédit, je vais le prendre pour aller peut-être construire l'immeuble. Cet immeuble que je vais construire, je déclare qu'en six mois, je finis la construction. Je déclare que mes locataires entrent d'ici un mois dans cette maison. Vous devez apprendre à être spécifique sur ce que vous demandez. Donc, Le sel, supposons que tu as fait un bain de sel. Hier, j'ai parlé du bain d'urine. D'urine, par exemple. Tu fais ton urine avec le sel. Ce bain que tu fais, tu ajoutes peut-être ton bâton de commandement. Tu dois le faire en, étant, en ayant une prière que tu as écrite au préalable. Et cette prière, tu ne la lis pas seulement à, à, à 6 heures le matin, après tu oublies. Toute ta journée, tu vas tout te rappeler. Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit Voilà. Je reçois. Je reçois mes 5 millions de francs CFA pour payer les dettes là. Je reçois mes 5 millions de francs CFA. Tu finis, tu déposes encore ton bâton. Tu continues à bosser. Après, tu reviens quoi dessus Et hier, si vous vous rappelez bien on a d'abord donné la somme qu'on voulait. Après, on a ajouté un zéro à cette somme. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a combien un autre zéro sur cette somme. Et on s'est dit, dans notre ville, il y a des gens qui gagnent cette somme-là chaque jour. Ça, c'était pour ouvrir votre esprit. Parce que beaucoup d'entre vous, regardez bien le setup de, votre, de la société. Il y en a, si vous vivez en France peut-être, ou si vous vivez au Canada ou aux États-Unis. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine somme que vous n'avez jamais eue dans votre compte bancaire. Par exemple, combien d'entre vous ont déjà eu 50 000 dollars dans leur main comme ça Moi, personnellement, je n'ai jamais eu. En une seule fois, 50 000 dollars. En un mois, je peux toucher 50 000 dollars. C'est-à-dire, tous les jours, mes comptes, mais de porter 50 000 dollars cash dans ma main, je n'ai pas encore fait. Et vous allez voir que c'est le setup en fait, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Parce que la société, on vous a, on vous a, il euh, euh, y a des pensées qui vous ont mis. Et même si, quand je dis comme ça, une idée te vient en tête que, tu sais quoi Commence à revendiquer dans tes prières que d'ici décembre 2020, j'ai dans, dans ma valise à la maison cash que j'ai épargné, 50 000 dollars en espèces. Tu vas te dire, non, ce n'est même pas possible. Donc, vous allez devoir apprendre à ouvrir votre esprit aux impossibilités. Parce que, il y a des choses, il y en a parmi vous dans votre famille, il n'y a même pas un nombre qui est milliardaire. C'est-à-dire, vous n'avez encore jamais vu comment on dépense l'argent. Il y a des personnes que chaque jour, ils dépensent 10 millions de francs, c'est pas. Parfois, tu vas voir, il te dit, j'ai pas fait le shopping. Tu restes avec lui comme ça, vous faites deux heures de temps, il te sort 5 millions. Tac, tac, tac, tac. Le lendemain, il fait encore la même chose. Tac, tac. Pourtant, toi, 5 millions, là, tu vois ça en un an. Mais donc, quand tu restes à côté de ces personnes, ou encore, tu imagines ces choses, ça ouvre ton champ de, de pensée. Parce que vous avez de la puissance à l'intérieur de vous. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dit que vous êtes puissant. Vous aimez dépendre des gens. Dieu-moi toute ma vie, dis-moi, oh, on m'a volé mon étoile ou tout. Oh, j'ai fait comment. Maintenant, quand je viens, je te dis que la puissance est en toi. Quand je viens je te dis que tout ce que tu imagines et sur lequel tu te concentres, et que tu demandes avec faveur et que tu crois, tu peux obtenir. Oui, quand je touche le bâton si je sens moi, ma main commence à chauffer. Et hier, j'ai dit que la foi vient par les paroles qu'on se répète. Il y en a parmi vous, on vous a tellement dit. Tu étais marié à un homme qui t'insultait, il te tapait tout le temps. Il te disait que tu es moins que rien, tu ne peux jamais rien faire. Tu ne peux jamais rien accomplir dans ta vie. Donc, tu as, tu as, il a tellement joué ça dans ta tête. Ou ta famille, on a tellement joué ça dans ta tête que dans la journée, quand tu restes, tout ce qui joue dans ta tête, c'est voilà. Regarde, je suis grosse. Qu'est-ce qu'il pense même qu'il n'est pas accompli une fille noire, qu'est-ce qu'une fille noire peut fille. Les, les noirs n'ont pas les grandes sociétés en France. Voilà, le soir, avec sans son papier. Est-ce qu'il croit qu'il peut même prospérer dans cette, dans cette ville Ou bien ça fait 10 ans que tu n'as pas de papier. Tu es déjà, tu t'es déjà dit que tu ne peux rien faire. Ce qui fait que voilà, voilà la chanson qui joue dans ta tête. Tu te lèves le matin à 5 heures, c'est ça qui est dans ta tête. Tu passes sur TikTok, tu te distrais un peu pour 2-3 minutes, après ça revient dans ta tête, tu es pauvre. Tu vas le manger aujourd'hui, Tu vas même prendre l'argent aujourd'hui. C'est un jeu de mindset, c'est dans la tête ici Et beaucoup d'entre vous Vous avez des environnements Qui ont même Je vais rentrer dans le spirituel maintenant Il y en a parmi vous que C'est pas parce que vous ne croyez pas au spirituel Que le spirituel n'existe pas Il y en a que on vous visite la nuit On vient prendre votre énergie la nuit Je vous le dis Il y en a que vos voisins là Dès que tu te couches, tu dors La personne est dans ta chambre et quand ils viennent, sachez qu'ils viennent pour prendre de votre énergie. Ils viennent pour voler. Il y a même des collègues au bureau, des gens avec qui vous travaillez, qui volent votre énergie. Maintenant, dans le passé, vous avez cru que, comme les gens là prennent mon énergie et qu'ils ont pris toujours, c'est parce que de toutes les façons, je suis faible. Ton vrai pouvoir commence quand tu comprends que on m'a volé parce que je n'étais pas consciente que je possédais, premièrement, et que je n'étais même pas consciente que j'ai le pouvoir de conserver et de faire grandir ce que j'ai. Donc, tous les petits, petits sorciers qui se baladent là, qui vous dérangent, ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger qu'on peut pas vous toucher. Hein? Ceux qui croient que vous, moi, je suis en Belgique, non, ce n'est pas parce que tu es là-bas qu'on ne peut pas t'atteindre. Donc, oublie. Ce pas parce que tu es là-bas. Il y a des gens qui restent ici, il ils font cela, il est là dans ta chambre là-bas à Paris. Donc ça là, tu es là-bas. Là donc, le. le chez nous, les Noirs, il y a beaucoup de superstitions et de propagande. C'est ce qui a faibli l'esprit du Noir en avance. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des Blancs parfois qui quittent de chez eux. Ils ont un esprit qui est tellement fort. Il fait sa méditation, il se concentre. Toi, le petit sourcil du quartier-là. Il vient, il loue une chambre Ou bien il loue un appartement dans votre quartier Vous venez essayer, vous le testez Vous le tentez même pas, vous ne le touchez pas Parce qu'il a développé son mindset Les blancs connaissent le bain Les bains là, les bains de sel Les cristaux ils connaissent Ils connaissent même les bâtons Ils connaissent, les belles là ils connaissent L'ensemble Ils connaissent Donc lui, il est blanc Il a la peau blanche, c'est Mais il il fait tout ce que toi qui as la peau noire qui devrais connaître, même tu ne connais pas. Et son esprit est très soudé. Il sait que même si vous faites n'importe quoi, ça ne peut pas marcher. C'est comme ça qu'ils ont pu venir coloniser l'Afrique, non Parce qu'ils sont arrivés, vous là, quand vous croyez que vous connaissez trop. Et comme le noir est toujours en train de vouloir, ils font comme les crabes. Dès qu'un noir connaît, il veut seulement tirer son frère en bas. Et il y en a parmi vous, votre énergie est tellement visible et tellement forte. Que ça se voit dès qu'on te voit on voit ton étoile dès qu'on te voit on sent ça sur toi maintenant ces personnes vont faire vont vous attaquer comment ils vont venir avec des paroles décourageantes ils vont venir voir ton direct comme ça là ils vont vouloir te donner euh, ils vont venir te, te, te, te, te vouloir te bloquer des paroles t'insulter j'envoie ici tu dis titre tous les jours quelqu'un vient tu fais ta, ton, ta vidéo tu mets en ligne tu ne, tu ne lui demandes rien tu n'as pas s'abonner. il vient t'insulte donc vous devez savoir reconnaître les stratégies il y a des moments aussi, il y a des villes, il y a des villes qui ont des points énergétiques très puissants. Il y a des villes aussi qui sont très attaquées. Parfois tu vis dans des coins, des, des, des coins très pauvres là. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi c'est toujours les coins là, qui partent, se tu vas te mettre. Tu vas, tu. Comme les missoquets, les gens il y a les endroits, il y a les marécages là. C'est là-bas que les vampires là, se mangent entre eux, bien -mêmes. Donc vous allez voir que ces personnes vont venir donc, juste parce que tu vis dans le coin là, tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu veux seulement dormir, tu veux seulement dormir, donc c'est comme si dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui suce ton énergie. Vous devez savoir que les villes pour les quartiers où vous êtes, ça a des influences spirituelles. Attendez, ma tête gratte, je ne sais pas pourquoi, ça démange. Quand les cheveux poussent là, mes ça... cheveux ont déjà poussé. Donc, ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Bonjour la reine Anne Bado. Si tu es dans un de ces quartiers, tu as de m'écouter. Il y a des choses toutes, quand tu vas commencer à mettre sur toi, tu as ton bâton de commandement, tu commences à brûler, tu brûles dans ta maison peut-être, tu brûles le, le, le laurier, le coup de girofle, tu verses le sel, le jujube dans les coins. Tu vas voir que de plus en plus, ces mauvais esprits-là, ils vont commencer à s'éloigner de ta maison. Ton énergie va commencer à venir. Tu te laves au sel constamment. Observez bien les quartiers où vous vivez là. Tu vas voir que le rythme de vie de, de, de, du voisinage est généralement le même. Tu que les gens de votre quartier généralement, ils se réveillent tous vers 7h, 38h. Parce qu'il y, y a une énergie qui, qu -ce qui a les gens dans ce quartier. Et quand tu vas commencer à faire ces choses-là, tu vas voir que l'opportunité de déménager de là-bas va se présenter dans les semaines qui arrivent. Je vous le dis. Parce que ton énergie se aura déjà upgrade. Tu ne seras plus à une énergie qui doit rester dans cet environnement. Maintenant, vous devez comprendre que votre changement doit venir de l'intérieur de vous. C'est vous à l'intérieur qui allez changer l'extérieur. Vous devez aussi commencer maintenant à écrire vos objectifs annuels. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, il nous reste, on va dire, il reste six mois encore dans cette année. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a encore six mois qui restent. Qu'est-ce que tu attends des six prochains mois de cette année Tu dois avoir des chiffres concrets. Est-ce que tu veux te faire un chiffre d'affaires de 40 millions Tu vas avoir 40 millions de francs, c'est pas que tu as fait. Qu'est-ce que tu veux concrètement Maintenant, le, quand tu vas écrire ça, ne cherche pas à savoir directement dans quel domaine tu dois faire. Dans quel domaine tu dois faire. Parce que c'est tout un processus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes contraints peut-être. Vous êtes contraints de travailler actuellement. Tu es contraint d'aller pour ton petit salaire de 50 000 ou 70 000. Tu n'as pas le choix. Et quand tu écoutes ceci, tu te dis, mais attends, c'est possible garde ton boulot pour l'instant nettoie toi d'abord tu as fait les lavages au sel tu vas laver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois après un mois, tu vas voir comment tu es légère il y a une dame là qui une fois elle m'a dit qu'elle a mis le parfum il y a un parfum que j'appelle Débloque-moi elle a mis le parfum là sur elle, elle arrive au boulot sa patronne arrive, elle, elle lui dit le jour -là que je n'arrive pas à te contrôler aujourd'hui, tu as mis quoi sur toi sérieusement, sa patronne est venue lui dire ça je pense que c'est l'esprit qui a même permis que sa patronne a bien se trahi elle-même que je n'arrive pas à te contrôler aujourd'hui vous Allez voir qu'il y en a que vous commencez à vous laver avec le sel. Vous commencez à voir que vous êtes léger. Vous n'avez plus la paresse, la lourdeur. Oh, je vais me lever à 6h30 pour, pour étudier. Tu te réveilles qu'à 7h. Je vais me lever à 4h30 pour prier. Tu te réveilles qu'à 9h. Ok, tu dis que je suis venu dans ton rêve deux fois pour te délivrer. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes me voient dans leur rêve. Généralement, ils me voient habillé en blanc, parfois avec une couronne, en train de les délivrer. Il y a même une de mes petites là. Elle vient me voir l'autre jour. Dans la nuit, je rêve que je suis en train de laver la fille. Je l'appelle, je lui dis Viens, je dois te laver. Elle arrive d'abord tard. Ce qui fait que je ne pouvais pas la laver parce qu'il faisait tard. Quand elle est en train de m'attendre au bureau, elle tombe malade, là, là, là. Le palud la prend, là, là, là, là, là. Elle veut rentrer, je lui dis que Viens chez moi, tu dors sur le canapé, demain je te lave. Elle force à rentrer chez elle. Dès qu'elle arrive chez elle, le lendemain, elle m'envoie le message, elle me dit qu'elle est sur le lit d'hôpital, elle est perfusée. Il dit D'accord, je prie pour elle. Le lendemain matin, elle m'écrit, elle me dit, j'ai fait un rêve où tu es apparu, tu étais en blanc. Tu m'as tendu la main, tu m'as dit, lève-toi de celui d'hôpital, de, de celui je te délivre. Et bien sûr, euh, elle m'a dit les mots de tête qu'elle avait qui étaient très très euh, poignants sur elle sont partis. Vous allez voir que il euh, y, y a beaucoup de maladies. Hein. Parfois tu te décides que non, je vais retourner à l'école ou bien je vais faire une formation en ça. Et t'as que c'est la semaine-là que la maladie va te prendre et la maladie va venir vider tout l'argent que tu avais prévu pour payer la formation ou l'argent que tu avais prévu pour acheter les ustensiles de cuisine peut-être pour commencer ton restaurant. Donc, commencez par le sel. Lavez-vous avec le sel. Le parfum débloque moi, ceux qui sont à Douala ou bien à Yaoundé ou même au Gabon. J'ai des bureaux au Gabon, j'ai des bureaux en Côte d'Ivoire, au Cameroun. On poste On peut aussi poster en France, à Allemagne, à Belgique. On a des représentants là-bas. Donc quand vous les contactez, dites-leur que vous voulez euh, le parfum, débloque-moi. Voilà. Donc je disais tout à l'heure que vous devez avoir des objectifs précis. Et quand tu écris tes objectifs, peut-être pour l'instant tu n'as même pas 50 000 par mois. Et tu écris sur ton papier que tu veux 5 millions le mois. Ça paraît irréel. Écoutez. Oui, oui, les, les, les blancs ont opté pour le savoir-faire des spir euh, spirituel des Africains pour se protéger. Mais le truc c'est que le blanc va être assidu là-dedans plus que le noir. Le problème du noir, c'est que le, le, le, le noir pense qu'il maîtrise. C'est le seul souci du noir là-bas. Bon, attendez, je vais chercher le numéro de, de la personne de Yaoundé. Je vais vous donner, restez dans le direct, je vais vous donner le numéro. Parce que j'utilise mes deux téléphones. Le problème du noir, c'est que le noir pense qu'il maîtrise tout. On va lui dire, prends le sel chaque jour, tu te laves avec matin et soir. Il va dire, je connais. Écris tes désirs sur un papier, spécifiquement ce que tu veux. Non, moi je connais. C'est dans ma tête, non. C'est dans ma tête. Tu vas dire au blanc, mais le blanc va se lever. Il va faire tout comme tu as dit. Et justement, euh, Nathalie, quand on parle des patrons, donc je vais vous donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Gardez les coups, je vous donne les numéro. Le numéro de Libreville, c'est le 0741. Libreville, déjà, 0741. 080 Dans le, le numéro de la Côte d'Ivoire. Attendez, je cherche, je suis sur la page. Et vraiment, vous serez très surpris de voir... Euh, Attendez, je cherche le numéro, je vous donne une fois. On continue. Dieu nous a tout donné en Afrique, ça c'est vrai. Mais pour moi, si quelqu'un me dépasse avec quelque chose, même si je pense que je connais, je pense qu'il faut que je voie ce que la personne fait que je ne fais pas. Je connais des gens qui ont tous les dons spirituels, mais qui sont pauvres. Ils sont pauvres et l'ennemi les tape tous les jours. Parce qu'ils ont pensé qu'ils connaissaient et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de se laver avec le sel. Tu dis toi avec le sel, il dit mais non, j'en ai pas besoin. Je connais déjà. Écris ce que tu désires. Moi, j'en ai pas besoin. Bon, voilà les numéros. Pour le Cameroun, euh, MTN 680 71 0701. Le mot de Yaoundé, 655 31 0750. Yaoundé, 655 31 0750. Maintenant, le numéro de Côte d'Ivoire, euh, 08 27 53 94. Donc, plus 225 08 27 53 94. Euh, L'Allemagne, c'est le 017 66 41 99 519. Donc, s'il y a une autre ville dont vous avez besoin, pour le Gabon, 0741 80 080. Bon, pour Bafoussam, on peut poster à Bafoussam. Prenez le numéro de la dame de Bafoussam. 655, 629, 539. 655, euh, 629, 539. Comment se laver avec le sel? Tu prends. Si tu n'as pas encore pu acheter un de mes sels, tu m'écoutes pour la première fois. Prends-moi, prends... Prends ton prends ton, ton, le sel de cuisine que tu as dans ta cuisine là, tu prends trois cuillères à café, tu le mets dans l'eau, tu lis le somme 35 et le somme 37, 35 et 37, tu lis les deux là, et toi maintenant tu dis ce que tu veux, parce que parfois vous ne pouvez pas identifier vos propres problèmes, oh je veux l'argent, tu veux combien, je veux que s'il y a une femme qui dérange ton, ton mari par exemple, une dame est venue, une fois, elle a écrit les, les, les désirs de son, ses désirs. Je déclare que mon mari, je, supposons son mari s'appelle Chirac. Que toi, Chirac, euh, Brigitte, Brigitte Castanou, je ne sais pas trop, j'ai même les noms. Que Brigitte Castanou laisse mon mari tranquille. Je déclare que M. -M Chirac, maintenant, a, il a des yeux que pour moi. Je déclare qu'il m'aime comme avant. Je déclare que je suis la seule personne dans son cœur et dans sa vie. Il y a parfois des personnes dehors qui dérangent votre mari. Vous êtes là, ça, vous dormez. Donc, ce sel que tu vas mettre dans l'eau, il y a aussi des personnes que quand ils viennent pour pouvoir vous faire du mal, ils vous attachent d'abord. Il y a des gens que quand ils partent chez le marabout, ils, ils t'attachent. Et je vous dis encore que si on a pu travailler sur toi à distance, vous t'attachez. On peut te détacher à distance. Le numéro du Gabon, c'est le 0741 80 080. Ça, c'est le numéro du Gabon. C'est C'est Je suis à lui. Je suis à lui encore pour deux jours. Aujourd'hui, je suis à lui. Demain, je suis à lui. Gabon, à Libreville Et puis, euh, après demain, je suis à Douala. Pour faire vos bains, vous pouvez faire les bains à 6 h du matin. Même si tu te à 4h30, tu fais toujours. Donc, 6h00, euh, 12h, c'est l'idéal. L'idéal, c'est 12h. Compte calculer toujours 9, 12, 15, euh, 18. Et quand vous faites ce truc avec le sel, mettez toujours au moins un ou deux jours, de façon idéale, trois jours de jeûne. Vous mettez les trois jours de jeûne, vous faites ça. Oui, je pouvais me rencontrer à Louis. Si c'est pour la consultation, à Louis, c'est payant. Vous payez 40 000 francs. Si c'est pour le lavage, à Louis, c'est plus cher qu'au Cameroun. C'est la vie au Gabon, c'est autre, autre chose. Donc, mettez le sel dans l'eau, comme j'ai dit. Vous faites ça pendant trois jours. Vous allez voir que les choses que vous allez demander, ça va commencer à se passer. Vous prenez aussi les encens. Il y a les encens qu'on vend. Le sachet d'encens, ici au Gabon, c'est 2500. Je vends ça à 2500. Au Cameroun, c'est 2000. Vous prenez une brindille, un de ces bâtons-ci-là, vous allumez. À ça, vous pouvez ajouter le laurier que vous brûlez déjà chez vous. Vous avez le laurier, vous, prenez le, vous pouvez Vous brûler le laurier. Vous pouvez aussi brûler le clou de girofle en chiffre de 3 ou 7. Euh, vous pouvez aussi euh, ajouter quoi euh, La cannelle, la cannelle. La cannelle, c'est pour la prospérité. Voilà. Vous mettez l'encens. Il y a les encens pour chasser les mauvais esprits. On vend ça. Il y a des ensembles pour attirer l'argent. Il y a les ensembles pour euh, l'amour, l'attirance. Donc, dans vos lieux de business, vous devez toujours brûler. de Il y a l'ensemble pour attirer les clients. N'ayez pas votre endroit de business sans, sans brûler des choses comme ça là-bas. Et vous-même qui possédez le business, lavez-vous avec le sel. Parce qu'il y a des gens qui. Oh, tu as réussi à ouvrir ton, ton magasin. Hein? On va voir si ça va avancer. On prend ta tâche. Quelqu'un fait comme s'il si vient te visiter. Il dit que ça soit dans ton magasin. Il lance quelque chose au sol. Des clients, tu n'as plus les clients. Tu n'as plus les clients. Tu rends, mais C'est quoi ça? Il y a une dame, l'autre jour, je lui ai fait le lavage. Le 1er juin, on a fait le lavage. J'étais ici, là, au, euh, à Libreville. Les produits pour, pour le commerce, j'en ai aussi. J'étais à Libreville, elle était à Douala. Elle est partie chez moi, elle a fait le lavage là-bas. Après ça, j'ai donné les instructions à ceux qui étaient dans le lavage. Que rentrez chez vous, vous prenez la bouteille d'eau. Vous lisez le somme 35, vous ouvrez la bouteille, vous priez sur ça. Que je te bénis, tu représentes la présence du Saint-Esprit. Tu lis le somme 35, que tous mes ennemis soient exposés. Elle a fait ça, elle a versé au centre de, sa, de son salon. Elle est partie dans sa chambre en haut, elle a un duplex. Elle a versé au centre de sa chambre. Dans la nuit, elle rêve. Elle s'est abordée à 5 heures, elle a dit à 20 un client. Elle s'est couchée à 5 heures donc 5 heures 30, elle se couche. On s'entend entre 5h30 et 7h qu'elle fait ce rêve. Elle voit comment elle est en train Ses enfants disent qu'ils vont nettoyer le salon. Elle dit non, laissez-moi, je vais nettoyer le salon aujourd'hui. Là, voilà, qui dit que c'est moi qui nettoie ma maison aujourd'hui. Elle commence à soulever les chaises et elle balaye. Elle balaye. Après qu'elle qu commence à balayer, elle voit les chaises du village qui sont dans son salon. Elle dit que les chaises ici font quoi ici Elle parle, elle veut toucher la première chaise pour nettoyer. Elle voit sa, sa, sa, sa, ça se transforme, ça devient un animal. Elle dit, mais l'animal s'est fait quoi dans mon salon Et quand l'animal se transforme, ça il fuit. Quand une voix oui. lui dit que c'est ta copine qui est venue déposer ça ici depuis. Que ça fait deux ans qu'elle a déposé l'animal ici, ici, chez toi. Elle dit que yeah. Et cette femme, elle savait que c'est sa meilleure amie. Et depuis qu'elle se lave avec le sel, cette amie-là, elle, elles ont des problèmes. Écoutez, il y a des gens qui sont à côté de vous. Hein. Ils sont à côté de vous. Ce sont eux qui ont votre, vont votre poison. Je crois que vous voyez les gens qu'on tue souvent ici, on voit des vidéos de, sur Facebook. La personne, elle les connaissait. Hein. Parce que pourquoi tu laisses ton verre devant quelqu'un tu laisses ton verre devant quelqu'un, après tu viens, tu portes, tu bois, tu fais confiance à la personne. Elle continue dans le rêve, elle continue à balayer. Deuxième, tout qui se lève, elle voit une chèvre blanche. Et vous savez que quand on parle, les gens ne pas te faire des sacrifices souvent, on, peut, on dit qu'on qu veut un animal blanc. Elle voit une chèvre blanche qui se lève, elle fuit. Elle demande que l'animal, c'est qui a porté ça chez moi? On dit que c'est ta copine. Dans le rêve. Et quand vous faites vos choses spirituelles, vous devez croire que l'esprit va vous guider. L'esprit va vous donner les réponses. Parce que souvent tu pries, Seigneur, montre-moi là. Tu rêves, tu vois une, le, un visage de quelqu'un qui apparaît dans ton rêve là. Écoute, Dieu est en train de te montrer ta réponse. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons spirituels. Beaucoup, vous êtes même appelés à être soignants. Vous devez soigner, mais vous devez soigner les gens. Ce que je fais là, vous devez faire ça. Et il y a les produits naturels que Dieu nous a donnés. On prend le laurier, on met dans la nourriture, on mange. Pour, alors que le même laurier là Tu peux prendre c'est mauvais esprit dans ta maison avec Tu peux prendre le laurier là, tu écris sur ça Que moi, je, je, tu écris ton nom Je veux la somme de tel, tel, tu mets ici la date Tu fais ça, tu prends une feuille de laurier Qui est entière, pas déchirée Tu écris ton nom, tu écris la somme d'argent Que tu veux, la date à laquelle tu veux Tu prends ça, tu médites dessus Tu brûles ça, en brûlant tu médites Voilà les façons que Vous utilisez les outils que Dieu nous a donnés Pour obtenir ce que vous voulez Écoutez, on n'est pas riche par hasard. On n'est pas riche par hasard. Et si on vous a dit que c'est le hasard, c'est qu'on vous a menti. Si tu vois quelqu'un qui a sa richesse et qui a conservé sa richesse, la personne ne dort pas. Parce que dès qu'on voit que tu es riche, les gens commencent à t'attaquer, mamie. C'est naturel. C'est comme une maison que tu fermes, tu ne nettoies pas. La poussière va venir entrer. La poussière va entrer là-dedans. On voit vous êtes déjà... Hmm. Yes. Vous êtes déjà heureux, hein Il est beau, tu es belle, vous êtes mariés, vous avez des beaux enfants, vous avez l'argent. Pour rien, on va aller vouloir vous faire du mal. On se connaît tous, hein? on se connaît. Pour rien, on va aller vouloir te faire du mal. Parfois, c'est même les gens de ta famille. Tu dis, Nathalie, tu dis, les gens pensent que c'est la société, alors que ce n'est pas le cas. tu sais que tu cites a été créé par Dieu, il faut juste savoir les multiples utilisations. J'ai aussi eu ce problème que beaucoup de personnes vous êtes abonnés à ma page et vous avez vos, vos persécuteurs que j'appelle les décepticons. Vos décepticons sont sur ma page. Ils sont là. Donc ils viennent vous guetter. Écoutez, quand quelqu'un connaît que tu connais ces stratégies qu'il a usées dans le passé pour t'envoûter, il ne peut rien te faire. Oui, tu peux même écraser le coup de girofle, tu fais la, la poudre de ça, tu mets ça dans ton, dans ton lait de toilette. Tu mets aussi avec une pincée peut-être de café, le café en poudre là. Coup de girofle et puis café en poudre. Tu mets ça un peu, tu tournes, tu te roues avec. Ça protège. Il y a tellement de personnes qui ne veulent pas votre bien. Ok, elle a un petit boulot, avec un petit salaire de 50 000, c'est bien, oh ma chérie, c'est bien, <rire> c'est bien. Hey, elle a acheté trois terrains en six mois. Elle a lancé deux chantiers en même temps. Elle a acheté trois voitures en deux mois. Vous allez voir le vrai visage des gens, des gens qui vous avaient bloqué de vous, petits-là. Une fois j'ai reçu une dame, je commence à la laver, un esprit commence à manifester en elle. C'est sa tante, la grande soeur de son père. La grande, soeur de, non, attends, la grande soeur de sa mère plutôt pardon parce que quand l'esprit parlait l'esprit a dit que ils ont tué sa mère parce que sa mère était trop et elle croyait qu'en étant la petite soeur elle peut venir les dépasser l'esprit a dit que c'est nous qui avons tué ta mère l'esprit dit qu'on a lancé on a lancé le, le, le, le, le, le, le sida je sais que les gens qui ne croient pas ils ont lancé le sida euh, euh, spirituel sur sa mère elle a séché et puis elle est morte L'esprit dit que sa mère était trop, était trop forte spirituel, spirituellement. Elle dit que même sa mère était baraquée. Ce genre de femme, que, elle se levait toujours, elle ne dormait pas sur ses enfants. Dès qu'ils ont tué sa mère comme ça, ils pouvaient maintenant l'attaquer. Justement, voilà encore une autre astuce. Vous mettez le clou de girofle dans le porte-monnaie, le laurier dans le porte-monnaie. Tu peux même prendre euh, euh, le, le, le, la noix de muscade aussi. Tu mets dans le porte-monnaie. Ce sont des choses qui appellent ton argent. Parce qu'il y a des gens qui sont connectés à vous et qui volent votre. Vous ne savez peut-être pas. Hein? Quelqu'un peut dire envoie-moi l'argent. Je veux seulement 20 000, ma fille. Envoie-moi 20 000. Tu n'as pas fait le Western Union, tu as envoies 20 000. Tu ne sais pas ce qui n'a pas fait sur les 20 000 là. Tu ne connais pas ce qui n'a pas fait sur les 20 000. Elle travaille sur ton argent. C'est la soeur de ta mère. Elle travaille sur ton argent. Tu vas comment tu. Ton argent passe seulement maintenant. Parce que la personne a eu accès à ton porte-monnaie. Parce que tu as pris l'argent de ton porte-monnaie pour lui donner. Donc ces choses-là, ça protège. La cannelle, c'est un peu comme l'écorce du jujube. Les blancs appellent ça cannelle, c'est sucré comme ça là. On fait même les gâteaux avec. Il dit que quand je parle souvent comme ça, souvent j'ai des, des gens, des esprits qui se manifestent. Ils disent comment ils, ils font, ils attaquent les gens. L'esprit là dit que je m'appelle la femme. L'esprit a dit que ton fils même, il croit que quoi, hein? Il se lève, il se lève, il, se lève, il dit qu'il va partir en Europe parce qu'il veut t'aider. On l'a bloqué. Son fils est bloqué en Algérie. Que c'est nous qui l'avons bloqué là-bas. Il, il dit qu'il va t'aider, pourquoi? Après, les esprits-là disent que, on a fait sur toi de telle façon que quand un homme vient dans ta vie, à ce qu il dit qu'il va t'aider, on va sécher ses finances. Après, l'esprit-là rit. <rire> J'ai dit que, ouais, maman. Et tu vois, la femme-là, que l'esprit-là dérangeait comme ça, elle, belle, grande de taille, brune, toutes ces choses. Même l'agent de la consultation, ça n'a pas été tellement bloqué. Un jour, là, il a venir s'asseoir sur ma chaise, dans ma cour. S'asseoir là-bas, deux heures de temps. Elle est responsable. Après, son cousin dit que quoi, quoi, quoi, la fiancée de son cousin lui a 15 000. Elle dit que maman, il y a dans la maison. Si elle a reçu les 15 000, là. elle donne la bonne à voir la secrétaire. Elle dit que je reviens avec 10 000 pour payer. Elle ne sait pas comment elle a fait le lendemain. Quelqu'un lui a encore donné 10 000. Elle vient, je la consulte. Je lui dis que va chercher la poule. Je vais te laver euh, demain. Elle arrive, elle achète la poule. La fatigue, elle la prend. La fatigue. Elle dit que. Elle dit que rentre seulement à la maison. Ne parle pas pour te laver. Elle dit que bon, il faut vraiment qu'elle passe là-bas déposer la poule. Pas la main quand même déposer la poule demain avant que dès qu'elle arrive chez moi, là je lui dis que ma mère va te laver ce soir, on va te laver aujourd'hui. L'esprit là me dit qu'on lui a dit de ne pas passer chez toi. On a tout fait pour qu'elle ne vienne pas chez toi. On a séché ses finances pour qu'elle ne puisse pas payer ta consultation pour venir. Les mauvais esprits là me connaissent hein. souvent. Qu'elle parle, une fois, j'ai une dame qui a fait une, une, un voice. Elle me fait d'abord le premier voice. Elle dit Hé, hey, ma reine, merci. Le lavage que tu as fait en direct, là, ça m'a tellement aidé. Après, c'était. Elle fait. Elle respire fort. Dans le voix, elle respire fort. Je vous avais fait jouer ça en direct ici. Elle respire fort. Après, sa, sa voix change. L'esprit qui est en elle commence à parler. Que je suis le serpent qui est dans son ventre. Ma, la femme, si elle vit à Paris, hein. Quand vous croyez que quand vous êtes en là, vous êtes épanoui. Elle vit à Paris. L'esprit, la voix, tout ça, moi, sa voix. Quand je vous ai fait écouter, c'est vous étiez sidéré. Que je suis le serpent qui est dans son ventre. J'ai bloqué ses finances depuis. C'est moi qui ai bloqué son application à la banque. Et ce qu'elle veut faire. Elle veut construire nos félinas au pays. Les papiers sont à la banque depuis qu'on a bloqué. L'Esprit dit que c'est moi qui ai bloqué. Que pourquoi tu veux qu'elle devienne riche Reine Jocelyne, pourquoi tu veux qu'elle devienne riche Pourquoi Arrête de prier pour elle. C'est l'Esprit qui me dit d'arrêter de prier pour la femme. Que ne nous tue pas. Ne nous tue pas. Je vois, écoutez, quand il fait mes, mes vidéos, là, je ne suis pas folle. C'est un truc que je sais, c'est que je ne suis pas folle. Ce pas parce qu'il n'y a rien à faire. Souvent, tu vois que comme ça, tu arrives en Europe, tes papiers sont bloqués. Tu, on te dit qu'il y a le réseau de telle choses. Dès que on prend ton papier pour aller faire le réseau, dans le réseau-là, pour faire tes papiers, pour aller en Belgique, le réseau se bloque. Le, le réseau se bloque. Une marque raconté son histoire une fois comme ça. Là, Je suis arrivé à Libreville. Le, le lendemain du jour où elle me rencontre, elle me suit, elle me suit sur les réseaux sociaux. Mais elle se disait, ah, je ne sais pas comment elle fait pour voir la femme-ci. Si. Le lendemain du jour où elle m'a rencontrée, elle partait normalement, normalement elle voyait pour aller en Elle arrive chez sa copine le jour-là à 5h30, elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait, elle arrive chez sa copine. Sa copine était au téléphone avec moi. Sa copine dit, attends, est-ce que je en train de parler avec la rue Josie Elle dit, yeah, elle a télé chez moi à 8h. Elle me raconte toute son histoire. Voilà, Nathalie dit, on m'a menacé de ne plus te suivre. Voilà. Elle dit que même son téléphone a planté. Voilà. Il y a certains de vos gens qui vont voir que vous me suivez, ils vont aller vous menacer. Il y a des maris qui menacent leur femme pour ça. Elle me raconte son histoire. Elle dit que maman, comme tu me elle se me voit sa genoux. Elle dit, Heu, comme elle était vue là comme ça, là, elle toi. Elle, elle, elle, elle m'a trop ferré. Elle me dit, depuis qu'elle était petite, elle savait qu'elle doit aller au pays. Elle doit, elle doit aller en Europe. Elle savait. Là voilà donc un moment sa mère lui dit l'appel, Elle lui dit ma fille, j'ai mis 2,5 millions de côté pour faire tes papiers. Je veux que tu partes en Europe. Cherche le réseau si tu trouves. Hein, Mais 2,5 millions que j'ai économisé là. Je te donne, tu fais les papiers, tu pars. Il trouve un réseau, c'est 3 millions. Et vous savez que si tu as 3 millions, c'est facile. Ah! On trouve le réseau. La même semaine, on découvre que sa mère a le cancer. Au stage final. Il Faut soigner la mère et l'argent. Vous soigner la mère est dans les 3 millions. Vous me dites que c'est pas un blocage. Si on a bloqué, même la vie de sa mère, je suis que si elle scanne la vie de sa mère, il doit voir qu'on a bloqué sa mère depuis qu'elle est petite. Et vous j'ai même la chair de pauvres. les gens sont méchants ici dehors. Oh non, non, non, non, laissez les gens sont méchants. Elle dit que dès que les 3 millions sont finis pour soigner sa mère, sa mère est morte. Donc là. Hum. Elle a dit que maman, je ne peux pas partir en Europe, tu meurs, pardon. Prends. Vas-y. Vas-y. Elle a donné, dès qu'on a fini de soigner, donc dès que l'argent est fini, sa mère est morte. Elle se retrouve, le réseau là n'a plus marché. Sa mère est morte. Elle n'a plus l'argent. Après, elle me dit qu'elle restait fait peut-être deux ans. Après, elle trouve un petit réseau comme ça, là, comment elle peut passer par la route pour arriver au Cameroun. Elle arrive à la frontière, on la bloque, on la on la met en détention. On la renvoie au Cameroun. Elle, elle rentre une de ses tantes qui avait pitié d'elle lui envoie 200 000 Et puis elle perd le billet d'avion tu pars quand même à l'hypothée c'est comme ça qu'elle est arrivée c'est depuis qu'elle est arrivée elle essaie un peu elle a recollé un peu l'argent recoller, recollé, recollé travailler parce que c'est une, une famille une femme battante le petit argent qu'elle avait recollé maintenant elle a fait ses papiers elle est en train de partir maintenant en Turquie. c'est de là-bas maintenant que elle va encore écoutez, je sais que vous souffrez c'est un de vos souffrances ce sont les gens qui se sont assis sur vous. On a dit que tu ne vas pas avancer. Et votre vie va commencer à changer quand vous-même vous allez être conscient. Tu ne vas pas seulement travailler physiquement, même spirituellement, tu vas commencer à devenir vif, vigilante. Tu vas vraiment comment tes choses vont être restaurées. Ton agent va être restauré. Des choses vont avancer. Tu vas dire que, hé, hé, aussi je vais rester comme ça là. Je vais pas déposer la demande de visa quelque part, on me donne parce que quand tu ne te débloques pas avant de partir, tu arrives même là-bas, tu tapes même 10 ans avant d'avoir les papiers. Tu n'as pas de papiers. On prend même ton passeport, on calme avec là-bas autour des étrangers. Tu galères, tu galères, tu galères, tu tournes, tu tournes. Tu tournes. Et je vous dis toujours, ne soyez pas surpris que ce soit... C'est toujours quelqu'un qui est à côté de toi, là. Le petit frère de ta mère. Euh, et quand vous checkez, beaucoup de vos parents qui sont mortes, là, leurs frères et sœurs connaissent. La, la famille, là, ils connaissent. Ils connaissent. vous faites très attention. Celle qui est venue vendre les crêpes, là, je ne l'ai pas payée. Hein. Ta copine a beaucoup de blocages, nickel Tu comprends hein. Elle a beaucoup de blocages. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire qu'elle me contacte aussi. Inbox, je vais lui donner l'argent de ces crêpes qu'elle a vendues. Elle a trop de blocages. Vous êtes venus tous les deux le jour, là. Vous êtes assis ensemble comme ça, là. Elle, je l'ai rejetée le jour jusqu'à... Il faut qu'elle soit encore... Il faut que sa foi soit vraiment forte. Ne blaguez pas. Parce qu'on vous calcule. Donc, quand supposons tu m'écoutes, tu, tu viens de tomber sur ma vidéo. OK. Ton sel. Prends le sel. À Douala, je vous ai dit qu'on est situé euh, à Maképe. derrière le lycée. OK Il y a ce qu'on appelle Paja Center. C'est une piscine. Derrière Pacha Center, il y a une menuiserie. On est en face de la menuiserie. Vous allez voir ma photo sur le portail. Yann Farid, je suis à Libreville pour deux jours. Donc, ceux de Libreville qui veulent me voir, il y a lavage demain. Demain. Je vais faire le lavage à 6h et à 12h. Il y a lavage demain. Voilà. Ce sera à Libreville avant que je fasse l'autre adoir là, en fin de semaine. Donc, à Libreville, c'est à Louis, à côté de l'hôtel Hibiscus. Donc, Côte d'Ivoire, j'ai déjà donné les numéros. La vendeuse en Côte d'Ivoire, elle est à Abidjan. Donc, tu prends le sel, tu mets dans l'eau. En mettant ton sel dans l'eau, tu peux demander n'importe quoi. Montre-moi les gens qui me qui guettent ma vie. Vos armes, ça doit être le jujube, le don. Écoutez, hein, commencez d'abord par ça. Vous allez voir que. Euh, il y en a même, il y a des personnes aussi, voilà, parce y a une autre forme de blocage, comme on montre. Il y a certains de vos grands frères, grandes sœurs ou encore des gens qui vous ont qui ont vous ont occupé de vous, qui vous ont parrainé, genre c'était ma nourrice. L'Esprit me Dieu vous dit, la personne avait quelque chose à voir avec la mort de tes parents. La personne t'a pris sous sa tutelle. Et même comme ça, la personne a de soucier ton énergie. C'est pas si vous comprenez. Le numéro de Libreville, c'est le 07 41 80 080. Le jujube, Donc, je vous donne les astuces du jujube. Vous commandez, on va vous envoyer ça. J'ai des représentantes à Paris, à Nantes, euh, en Allemagne aussi. C'est sur le direct ici, là, regardez les numéros là-bas. Le jujube, tu peux le prendre en ouvrant. Tu ouvres toujours derrière. Avec le don. Tu ouvres derrière. Tu mets les deux mains derrière comme ça. Tu ouvres. Tu ouvres. Tu prends 7 grains de jujube. Généralement, tu prends les sept grains, tu peux prendre, tu écrases. En écrasant, tu écrases, tu, écrases, tu pries dessus. Tu demandes peut-être que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur te restaure tes finances. Demandez surtout les finances. Vos finances sont bloquées parce que vous ne demandez pas à Dieu de débloquer vos finances. Seigneur, ouvre mes finances. Seigneur, il y, a, il y a certains de vos parents là, qu'ils s'alimentent sur vous. Moi, je vous dis, moi, cash, ce que l'esprit me vous dit, vous dit. La personne dit que je suis ta marine. Quand mes dons se sont ouverts, et les gens de ma famille, je sais qu'il y en a ici là qui me regardent. La consultation à Libreville, c'est 40 000. Dans les autres pays, euh, au Cameroun, c'est 30 000. En Europe, il y a, y a des, des gens en Europe, c'est 100 euros. 100 euros, c'est 65 000. Etats-Unis, c'est pareil, 110 dollars. Voilà. Les lavages partout. Partout les lavages. Sauf à Libreville, le lavage c'est 50 euros. 50 euros c'est 33 800. Dans le lavage à Libreville, si je suis physiquement avec vous, le lavage à Libreville c'est 40 000. Vous comprenez Libreville ne blague pas, donc mes prix à Libreville ne blague pas non plus. Donc, je découvre mes dons, mes dons, que j'ai d'abord galéré. Il y en a parmi vous. Vous avez des dons de, de, de guérison. Vous êtes appelés même à soigner les gens. Ces gens-là sont allés chez les marabouts quand vous étiez jeunes. Ils ont vu, on leur a dit. Maintenant, on l'a aussi montré comment ils peuvent puiser dans vos dons. Il y en a peut-être qui m'ont dit que j'aime quand tu es à la maison. Non, j'aime quand tu vis chez moi. Il a construit ta petite dépendance derrière. Pourquoi il ne veut pas laisser que toi aussi, tu sois pour aller construire ta maison? Non, reste, je veux que tu sois à côté de moi là-bas. J'aime trop quand tu es... Il connaît ce qu'il cherche derrière toi. Il a payé ton école, il a tout payé pour toi. Et souvent, tu restes, tu sens que tu as envie de quitter de là. Tu, tu, parfois, tu... il y en a une, elle m'a dit une fois, donnez fois son témoignage. Elle dit, ses frères s'occupent d'elle. Elle est logée, ses frères sont milliardaires en France et Mais chaque nuit, elle fait des couches de nuit avec un de ses frères-là. J'ai dit, mais tu elle est prisonnière. Il tue son énergie. Elle ne voit pas comment elle peut quitter de là. Elle. Et apparemment, monsieur aussi, parce que c'est son ami qui m'a raconté son histoire. Donc elle-même elle m'a jamais contacté. Ça comprend que je lui ai dit qu'elle est bloquée, mais qu'elle est, qu est là où elle est là. Un de ses frères veut son énergie, mais elle a dit Ah, je vais faire comment Je vais faire comment Tu as le chauffeur, tu as la voiture, tu as la maison, tu as tout. Chaque nuit, tu es train de coucher avec tes frères. Chaque nuit, ils sont là, ils, ils couchent avec toi. Un jour, elle fait comme ça, mais elle se réveille, elle voit même euh, les oiseaux nocturnes là. Un oiseau physique est sur son lit. Oh putain <rire> Aïe aïe, pardon. Donc, quand mes dons se sont ouverts, j'ai un membre de ma famille qui me dit. Ouais, je savais qu'elle avait ça depuis qu'elle était petite. Je dis, hein? Ah, ah. Donc tu savais. Quand j'ai passé mes années où je... Ceux qui me suivent depuis... J'en ai qui me suivent depuis 8, 8 ans même. J'ai passé des années où je quand considère devenir folle. Voilà, ta mère dit que tu viens toujours vivre là où elle est, Naël. Vous partez vivre avec elle. Donc tu connaissais donc tu connaissais que j'avais les dons à ton avis on va encore parlé de quoi même si tu es ma mère on, toi et moi on va parler de quoi parce que si tu connaissais tu pouvais m'aider quand même à entretenir ça tu pouvais m'aider que tu m'aider quelque part tu me tiens la main que ma fille, bien, l'homme s'il va t'aider ou bien le père la mère s'il va t'aider mais on te laisse tu es là comme ça et beaucoup d'entre vous quand vos parents meurent tôt ils tuent vos parents parce qu'ils veulent vous exposer quand tes parents meurent tôt comme ça, tu es laissé à toi. Oh, depuis que ma mère monte, ma vie n'avance pas. Parce que c'est ta mère que de temps en temps, elle partait donc quand même. Elle partait au village quand même, elle faisait quelques sacrifices pour toi. Elle lançait même la poule. Elle faisait un truc, elle nettoyait même un peu la tombe des, des, des, des ancêtres. Te voilà. Depuis qu'elle est partie, c'est comme si tu as t es comme si Je suis devenue même folle. Ok, vous connaissez ça depuis. Ma, Mais donc ils se sont ouverts. Dieu m'a appelé depuis, euh, ça fait 8 ans qu'il m'a appelé. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Il est que j'essayais tout. j'étais même, J'ai ouvert, ouvert mon église qui a duré 18 mois. Pendant un an et demi, j'avais l'église en ligne carrément. Euh, j'ai encore fait quoi J'ai fait l'église. Après, j'ai arrêté l'église. C'est là que j'ai compris que je devais concilier. Je devais mettre la parole de Dieu avec de la spiritualité africaine ensemble. J'ai intensément appris la parole de Dieu pendant longtemps. Donc, tout ce cheminement-là. Ce qui fait que quand ma passe est ouverte, j'ai seulement, euh, seulement confirmé. Mais si vous m'écoutez depuis un certain temps et vous savez qu'il y a des choses en vous, je veux que vous puissiez comprendre que Dieu va toujours mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour vous guider. J'ai une dame là qui chaque jour, elle écoute au moins 5 de mes vidéos. Dans la journée, à 10h, elle va m'envoyer une capture d'écran. 12h, elle envoie. 15h, elle envoie. Elle dit que ici là, waouh, ce que tu dis, c'est intéressant. La que tu dis intéressant, parce qu'elle s'assoit, elle dit que, elle est comme, c'est comme si, elle est en train de, c'est comme si, elle, elle est à l'école la feu maman de ma disait toujours que j'étais la plus belle fille de mon papa, ma reine, et jusqu'aujourd'hui cela m'intrigue certains d'entre eux voyaient, monsieur Zéphérin, contacte-moi s'il te plaît, j'ai essayé de chercher ton contact fatigué je ne sais pas pourquoi mon téléphone n'a plus ton, ton numéro, Zéphérin, s'il te plaît donc il y en a parmi vous, ils voient votre étoile quand vous êtes petit, quand tu t'accouches est-ce que vous savez que c'est un frère et soeur de vos mères là Quand votre mère est enceinte, ils sont partis. Ils ont partis. Quand ta mère était simple, ta mère ne partait jamais chez les, ne visitait jamais les gens là pour consulter. Et quand par contre tu couche comme ça, ils voient que tu as les dons, que ton étoile est forte. On vient maintenant avec le remède, on donne à ta mère. Que non, mets ça sur l'enfant, ça va, ça va l'aider. Ils sont en train de fermer ton étoile. Ils sont en train de bloquer tes yeux. Comme ta mère ne connaissait pas. Ta mère prend aussi simplement non. Elle met comme ça là. Elle donc merci pour vos likes, merci pour les, les, les cœurs que vous donnez. La première restauration que vous demandez à Dieu, est, ne blaguez pas avec, demandez à Dieu de restaurer votre argent. Mario, je sais que rien ne marche, je sais, je sais que rien ne marche, je sais. Parce que moi-même j'ai vécu ça, j'ai vécu ça longtemps. J'ai passé au moins 13 ans de ma vie, rien ne marche dans ma vie. Je vous redonne les numéros. Le numéro de Yaoundé, c'est le 655-310750. Hum, le numéro de hum, Douala, 680-711-0701. 693 50 22 66 La Côte d'Ivoire, euh, 08-27-53-94. Il bon, y a Bruxelles, il y a Paris. Euh, pour Paris, c'est 0033 753 95 56 69. Nantes, c'est le 06 20 00 63 59. Bruxelles, 04 66 10 40 87. Donc, il y a plusieurs pays. Si vous USA, voilà, les États-Unis. Hum, attendez, je cherche les États-Unis. Hmm, voilà, plus 12, elle a à Washington D.C. Plus 12, 02, 989, 83, 52. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est le 0, plus 225, 08, 27, 53, 94. Sonsa Petronil. Sonsa je sais que tout est bloqué dans ta vie. Commence à te laver avec le sel. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire. J'ai des personnes qui me suivent déjà depuis six mois. Ils peuvent vous dire ce que le sel a fait dans leur vie. Avant de commencer à acheter mes produits. Je vous ai dit qu'il y a les encens. Les encens, par exemple. Il y a les kits. Les kits de déblocage. La Turquie, je n'ai pas encore les gens pour la Turquie. Le lavage physique à Douala, c'est 33 000. Donc, le kit de déblocage, plus, plus ça, c'est pour les gens qui sont en de l'intérieur. Il y a trop de trucs à l'intérieur de vous. Voilà ça. Bonjour, monsieur. D'accord, je vais vous donner. Euh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. Ok, venez. Vous avez vu? Oui. Voilà quoi, je suis occupé, je peux pas sortir. C'est 80 normalement. Pardon? Il euh, y a déjà l'aménagère là-bas, il hein? y a déjà quelqu'un. Ouais, donc vous me faites juste signe. Merci. Non, au Togo, on poste au Togo. Je ne suis pas au Togo encore. Donc, le numéro de Paris, je vous le donne à nouveau. Paris, c'est le 0753 95 56 69. Gabon, 07 41 80 080. 07 41 80 080. Ma chérie, je ne connais pas comment TikTok, si pour moi, est tellement nouveau. Je ne sais pas comment on épingle les numéros sur TikTok. C'est grave, quoi. Il va encore bien me documenter sur TikTok. Si. Je sais pas. Ah. Pour Douala, c'est le 0693 euh, 50 22 66. Voilà les numéros que je viens de mettre. Je ne sais même pas comment. Je leur demande de chercher, ne sais pas. TikTok, je ne sais pas comment on est On épingle et tout, vraiment. Donc je vais vous. Je vais vous. J'ai euh, envie de vous faire.. Euh, le kit fondation. A été conçu vous n'avez pas besoin de faire une consultation pour prendre les produits je veux d'abord préciser tu as tu, tu rêve tout le temps que tu te vois euh, euh, de rentrer en arrière ou à la cour de chez vous au village ou dans la dans, ça c'est ça c'est vrai qu'il y a des trucs dans tes fondations à faire donc il y a un sacrifice à faire à l'eau dont je parle souvent tu pas fait ça euh, tu peux aussi le kit fondation le kit fondation c'est pour vraiment déraciner dé, dé, dé les trucs qui viennent peut-être que tes parents n'ont pas fait euh, euh, euh, où étais tes grands-parents n'ont pas fait les choses qui te relient au passé, qui te dérange encore. Bon, pour la Côte d'Ivoire, euh, la consultation se fait à distance parce que j'étais à Abidjan, ça fait neuf jours. Donc, je vais encore refaire peut-être un mois avant de repartir à Abidjan. Donc, je fais à distance. Quand je suis pas dans votre pays, je peux consulter à distance. Mais vous n'avez pas besoin que je vous consulte pour prendre les produits. Déblocage plus plus. Vous êtes ensorcelé, vous avez des, des trucs à l'intérieur de vous qui vous dérangent, euh, vos finances sont bloquées. Le débloquer de fondation, c'est un peu comme si tu remettais le tout à zéro dans ta vie. Ou si tu nettoyais. Tu vois, quand on fait la teinture sur les cheveux, on, on enlève d'abord la couleur noire, on met le, le, le bleach, ce euh, qu'on appelle ça. Ça veut comme de l'eau de Javel, on blanchit d'abord les cheveux, avant de mettre la couleur qu'on veut. Donc, le kit de fondation, ça enlève tout ce qu'il y a dans ta fondation, tout ce qui est de, mal de mauvais. Tout ce que tout ton père t'a passé, ta mère t'a passé, ta grand-mère t'a passé. Les trucs qu'il y a dans ta famille, c'est depuis longtemps. Tu dois d'abord déraciner ça avant de vouloir créer ta part. Parce que le problème d'abord, quand vous voulez vous débloquer, c'est que vous ne connaissez même pas par où commencer. Tu dis que mes finances sont bloquées. Oh, et quand tu ne fais pas tes fondations, ce que tu as de mauvais, là. tu vas passer ça à tes enfants. Ça, c'est l'un des mauvais côtés quand tu ne refais pas tes fondations. En faisant tes fondations, tu dois. Euh, la vidéo de, pour, pour utiliser le kit est sur YouTube. Tu dois surtout. Si tu as des enfants, tu parles sur leur vie. Tu mets la main sur le nombril. Tu parles. Je désenvoie mes enfants. Il y en a parmi vos enfants qui sont têtus. Vous ne parlez même plus avec eux. Ils sont partis dans une autre vie. Ils vous ont oublié. Et vous allez voir que la vie que vous entrez terminez actuellement. Avec votre enfant, c'est la même chose que vous avez vécu avec votre père. C'est comme ça, il y a, il y a, des, il y a des cycles répétitifs dans les familles. Peut-être ta mère a accouché à 18 ans. Tu as accouché à 18 ans. Ta fille à 18 ans est enceinte. Il y a une malédiction de génération qui en est en train de se répéter. Ta mère peut-être, elle a grandi sans son père. Parce que ses parents s'étaient séparés tôt. Elle m'a rencontré un homme, elle a fait deux enfants avec lui et s'est séparée de lui. Toi maintenant, tu as rencontré un homme, tu as fait des enfants avec lui, tu t'es séparée de lui. Tu es en train de répéter un cycle. Je suis en train de répéter un cycle. Monsieur Tam, vous voulez me venir me voir où? Vous êtes dans quelle ville? Donc, j'enseigne beaucoup pour que vous me vous asseyez. Vous détectez d'abord votre propre vie. Tu regardes ta propre vie d'abord. Tu dis, hum. j'ai commencé l'école cinq fois, je n'ai pas fini. Chaque fois qu'elle commence, avec un homme. Il dit pour me promet les choses. Dès qu'il me voit, je lui plais. Après, il disparaît, il ne m'appelle plus. Tu observes ta vie toi-même. C'était la même chose sur ma mère. Quand ma mère touchait l'argent, elle est morte, elle n'a même rien laissé, elle n'a rien fait avec son argent. Toi-même, ça s'est se passé sur toi. Bon, pour le Sénégal, on ne peut que, on poste seulement au Sénégal. Je n'ai pas encore de représentant au Sénégal. Euh, très si ta copine est devenue envieuse, il y a de fortes chances que ce genre de personnes, ne doutez pas de la capacité de vos amis à aller faire des incantations sur vous. Ces personnes, souvent, parfois vos, vos amis ne vous disent pas tout, hein, déjà, sachez le Tu tu avais ta copine comme ça, là, elle fait les mauvaises choses. Le numéro de l'Allemagne c'est le 017 66 41 99 519 Donc 017 66 41 99 519. Donc, Amocrane, euh, euh, tu veux rentrer en contact avec moi, tu es dans quel pays Pour la Grèce, tu peux commander tes produits en France, peut-être. Tu es là, tu viens, tu es avec ta copine, vous êtes amie, tu lui dis toutes tes choses. Elle, sa mère, elle chez les marabouts. Et elle ne te dit pas. Parce que sa mère, elle doit te montrer comment elle veut garder ses propres choses. Mais tant qu'elle commence à devenir jalouse, il y a de fortes chances que cette personne va te de faire des choses contre toi. Écoutez, hein, ne, ne, ne donnez plus... C'est avant que vous étiez bête, vous faisiez des choses comme ça. là Ne bois le caddie de personne. Tu n'as confiance en personne. Donc, quand tu commences à voir quelques signes de jalousie, parce que parfois, ils arrivent à vous atteindre et à vous faire du mal. Parce que vous êtes tellement ouvert, simple. Vous pensez que c'est parce que vous êtes simple qu'on va vous aimer. C'est comme ça qu'ils viennent. Dès qu'il suffit qu'elle tape, seulement ton ventre un peu. Elle arrive à te poser une question, tu as tout dit. Parfois, il y a des gens qui travaillent sur vous pour que vous ne leur cachiez jamais rien. Ils prennent le... Ce sont les... Il y a des herbes de commandement. Quand je vendais mes bouts de commandement, ils c'est là, vous parlez, non Quand je vends mes « Donne-moi tout ». Vous avez parlé du « Donne-moi tout » Attendez, je cherche le « Donne-moi tout ».« Donne-moi tout » tu es as... Donne-moi tout, c'est pour. Hop, okay. est-ce qu'il c'est toi alors? C'est quelque part dans ce truc. Ah, mon stop, papa. Voilà, on va sur le donne-moi tout. Voilà, ça. Donne-moi tout. C'est ça. Le Donne-moi tout permet, le coup, premièrement, de restaurer le commandement. Le numéro de Côte d'Ivoire, plus 225 08 27 53 94. Tu prends quelques gouttes, tu mets ta langue. Quand tu marches le nom, là, le matin, tu parles, tu dis ce que tu veux. Tu dis. Si tu as un truc à faire avec les gens, peut-être, tu parles. Aujourd'hui, toute personne à qui je parle, tout ce que je te dit, tu acceptes. Ces gens-là font ça sur vous. Que tout ce que je dis elle va accepter tout ce que je vais va me donner là, tu crois que ta copine est simple simple alors qu'elle est elle sache et la deuxième chose qu'ils font c'est quoi parfois ces personnes là sans que vous ne le sachiez même ils vous ont euh, ils vous contrôlent c'est que c'est surprenant pour certaines personnes si tu veux une consultation et tu es en côte d'ivoire c'est possible mais voilà donne moi tout Très fort. Il y a au moins ce 50 ingrédients là-dedans. Des écorces, des plein, plein, plein de choses. Tu mets sur la bouche comme ça. Il y a plein de témoignages sur le don tout sur la surtout sur la place, les témoignages du commandement. Tu mets, tu parles, tu déclares ce que tu veux. Peut-être tu as un, un truc au tribunal qu'on va déclarer. On, on va juger le jour là. Tu mets sur tes mains. Tu fais ça, tu prends ton bâton de commandement. Tu parles, qu'aujourd'hui je reçois. Même si j'avais tort dans cette affaire, aujourd'hui on me justifie et on me donne ce que j'ai demandé. Au nom de Jésus. Amen. Ça c'est disponible en Côte d'Ivoire. le donne-moi tout en Côte d'Ivoire aussi. Même en France. Resika. voilà le numéro des Français. Prends, tu commandes avec leur numéro. Bon. Quand vous allez commencer à vous laver avec le sel, le sel a la capacité d'enlever. Parce que quand cette personne-là vous commande à distance, c'est comme s'ils ont mis des, des traqueurs sur vous. C'est comme s'il y a des... des, des comment même savoir tes émotions sont manipulées. Tu restes par tu te... Tu, tu, non, demain, je vais me lever à 5 heures. Je vais étudier. Je vais faire ça. Te voilà, 8 heures, tu es sur TikTok, tu ne fais rien. Tu tournes, tu tournes, 12 heures. Ah, allons manger, tu peux manger. Tu tournes, tu, à la fin de la journée, tu vois que tu n'as rien fait. Parce qu'il y a des, il y a des, des, des, des choses qu'on a mis sur toi pour te sucer ton énergie. Et ce ne sont même pas les seuls. Il y a le quartier. Tu as d'abord les de famille. Tu as euh, le, le quartier qui peut aussi avoir sa part. Tu as les décepticons, des vrais décepticons là qui sont partis, vrais, fait pour, dire que, pour donner le nom. Dis que telle personne ne va pas avancer. Tu as d'autres cas en disant -moi comme ça qu'ils ont eu raison. Genre, tu as fait du mal à certaines personnes dans ta vie. Tu as fait du mal vraiment. Ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que le numéro de Yaoundé, c'est le 655 310750. C'est récemment que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à respecter ce qu'ils disent. Ça, c'est aussi un blocage. Je vais aller déposer ma candidature à tel endroit demain. Demain, tu tournes, tu tournes, tu prends les excuses, tu tournes, tu parles, manger quelque chose, ça te plaît, tu parles. Finalement, tu ne fais pas. Le lendemain, tu passes à autre chose. Alors que je suis parti déposer ta candidature, ça allait te faire avancer. Tout voilà, tu vas passer 4 ans, alors que tu aurais pu aller à l'université, tu prends les 4 ans, tu prends 3 ans, tu fais ton ton, ton, ton, ton truc. Alors ça, il y a des gens parmi vous qui ont décidé que tu n'auras jamais la licence. L'école, là, tu ne vas jamais finir l'école. Ceux qui veulent me contacter, donnez-moi votre, euh, votre, votre, votre, votre ville. Vous avez suivi, non Voilà, donnez-moi votre ville. Le numéro du Gabon 07 41 80 080. Même les musulmans et hein, moi, j'ai pas de souci Je consulte même les musulmans. Euh, comment attirer le mariage si tu n'es pas marié? Ça veut dire que tu es déjà au départ dans ta racine familiale. Il y a quelque chose qui t'empêche de te marier. Euh, la queen, j'ai bien dit, hein, vous pouvez acheter mes produits sans, sans, sans, que, sans que je vous consulte. Parce que je suis que c'est pas tout le monde qui a... Que quand vous tombez sur mes vidéos, vous avez l'argent pour me payer. Il y a des gens qui me suivent, ça fait trois mois qu'ils prennent l'argent et viennent me consulter, Pas pour, pour la consultation. Ça fait trois mois. C'est pour ça, être, il y en a qui même mis pour acheter le sel chez moi, ils n'ont pas. J'ai dit, achète le sel, le sel de 50, va dans la cuisine de ta soeur, là où tu vis là. Prends son sel, tu te laves avec. En fait, de ne vous donner pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Donc je disais que quand tu n'es pas marié, ou les gens viennent y fuir, ça veut dire que dans ta racine, dans ta famille, observe bien Tu que tu n'es pas la seule qui subit ça. Soit, il y a des personnes que, peut-être ta mère était bête, sa soeur n'était pas bête, sa soeur partait chez les marabouts et travaillait sur elle et sur ses enfants. Ta mère, qui était très simple, simple, ne faisait rien sur vous, ne vous a rien montré, ne priait pas pour vous, ne faisait pas d'offrandes, de sacrifices, rien. Celle qui connaissait en avance part maintenant, prend les remèdes pour voler l'étoile des autres, des enfants de sa sœur, pour mettre sur elle et sur ses enfants. C'est tout qui se font. Tu remarques que vous êtes, vous êtes cousin, mais pour toutes les choses de tes cousins marchent, pour toi ne marche pas. Une comme ça m'a contacté une fois, elle me dit qu'elle a la Washington. Ses cousines travaillent avec les sénateurs, elles sont des toutes. Le Pentagone même les appelle. Mais elle, elle rame, elle ne comprend pas. Elle dit que toutes ses, ses, ses soeurs qui sont à Paris, tout le monde rame, les enfants de sa mère. Pourtant, les enfants de sa tante, même ville, de la même jeune descendance. Mais pour eux, ça, ça marche. Donc, tes choses commencent à avancer. Quand tu t'assois, tu commences à faire le rapprochement. Comprenez que rien ne marche dans la vie de quelqu'un sans que quelqu'un ne soit allé faire quelque chose pour lui togo vous pouvez me contacter donc les numéros de doyande des 655 310750. je sais que vous allez beaucoup vous reconnaître quand je vais dire ces choses là vous devez j'explique je, beaucoup et vous m'envoyez je, je parle très peu des produits non voilà les kits je vous ai parlé du bâton de commandement j'ai parlé du sel j'ai parlé des kits, kits fondation, euh, euh, euh, kits, kits commerce. mais après je vous explique pour que toi même parce que tant que tu ne tant que ton mindset ne change pas, voilà le kit de commerce pour les gens qui ont le business, le business marche, voilà ça. Tant que tu ne comprends pas ta maladie, tu vas toujours rester. Et il y en a que, euh, parfois on a donné la succession à ton père, ils étaient jaloux. Ils sont partis, ils ont travaillé contre ton père. Du coup, tu te retrouves, ton père n'a pas avancé dans sa vie, il était tout derrière, derrière. Vous les enfants du père, vous voyez comment vous de suivre le même chemin la jalousie. La jalousie. Le kit de commerce au Cameroun, c'est 65 000. Au Gabon, c'est 75 000. Merci Christelle. Christelle Liama. Le numéro de Paris, j'ai déjà de Résica, je t'ai donné le numéro de Paris plusieurs fois. Je le redonne. Paris 0753 95 56 69 06 20 0620 63 59 0620 63 59 On pose à garois, on n'en voit pas touristique. Et maintenant, comprenez que quand votre esprit commence à s'ouvrir et que vous vous libérez, et c'est vrai que ce que je dis c'est tellement banal, genre tu me dis que le sel avec le psaume va m'aider. Mais ça veut dire que tu es en train de prendre une action, tu ne pries pas seulement tous les jours, tu ne fais rien. Mais tu as prié, tu as engagé un principe spirituel. Et tu prends aussi le sel, tu mets ton, le sel du juve là dans le sel. Tu peux même écraser si tu veux, tu écrases le juve et tu mets dans le sel. Tu lis le psaume sur le sel là, somme 35, après le psaume 37. Et tu déclares tout mauvais esprit dans ta maison. Comme tu vestes sur les cônes comme ça là, tu fermes leur porte. Je ferme l'accès que vous avez à ma maison. Et le même celle là tu peux verser dans ton eau aussi, tu te laves avec. Que je ferme tout portail que vous avez mis sur mon corps. Pour avoir accès à mon corps, je ferme. Au nom de Jésus. reine, euh, qui dit que pas de suivi. Tu comprends, non Le problème, votre problème, c'est que vous aimez trop dépendre. J'ai eu beaucoup ça. Des personnes qui vont vouloir dépendre, on va t'appeler à minuit. Ok, comme j'ai acheté le kit chez toi et que tu me suis. Non. Je peux passer par jour deux heures ici, là j'enseigne. Je vous donne les instructions. Si je n'apprends pas à être indépendant, je ne prends pas les gens qui dépendent de moi spirituellement. Parce que je connais votre affaire de suivi là. Mm -hmm. Sur ma page Facebook et tout, sur TikTok, j'ai maintenant 28 000 abonnés. Ou c'est 27 000 ou 28 000 non. Ici là, j'ai combien d'abonnés Sur YouTube, j'ai. Si je dois prendre, je vais suivre chacun un à un. Et j'ai mon école que je dois gérer. J'ai l'école. Je dois gérer mes, avec mes, mes, mes élèves. Vous voyez que je sois chaque jour. Oh, allô, maman. Oui, j'ai rêvé que mon hôtel ça s'est percé. Oui, ça veut dire quoi? Je passe une heure à calmer la personne. Non, je ne fais pas ça. Si c'est ça que tu veux dire, je ne fais pas ça. Non, non, sur YouTube, tous les kits les vidéos sont sur YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez de gift Academy Vous allez voir, tous les intégrations sont dessus. Quand vous achetez un kit, la personne chez qui vous achetez? La personne vous dirigeait vers YouTube. Il y a les explications là-bas. Et même la personne à qui te vend, mes représentants te connaissent bien mes produits. J'ai beaucoup de génies avec moi, beaucoup d'anges. Certains, vous pouvez les voir. Ceux qui ont les yeux spirituels, vous pouvez les voir. Ta mère morte ta soeur n'est pas venue au deuil. Tu dis que <rire> tu sais pas qu'on appelle quoi. On appelle le désertage. <rire> tu veux qu'elle te dise quoi? <rire> Il y a certains enfants qui... Ce n'est pas parce que vous avez mangé les cacahuètes au village ensemble ou les avocats volés sur l'arbre que 30 ans plus tard, tu vas boire le caddie de ton frère. Quand vous grandissez, les circonstances changent les gens. Les pires des cas que j'ai vus, des méchancetés, c'était tout frères et sœurs. Frères et sœurs. Donc faites beaucoup attention. Marie Claire, je suis sûre que l'homme qui veut t'épouser, qui a les blocages, il est bloqué très sûrement à cause de toi. Fais le travail des fondations. Nettoie tes fondations, tes racines. Parfois, il y en a parmi vous aussi, vous êtes très puissante. Et les esprits qui vous contrôlent sont jaloux. Certaines même, vous avez des maris de nuit. Le mari là, il est tellement absurde toi là que quand un homme vient à côté de toi, il, il, il fait les problèmes à l'homme là. L'homme là pas seul. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas te répondre. Le youtube, c'est The Gift Digger. T-H-E, espace-g-i-f. The gift digger academy. Pardon. Tu peux lire le somme-là sur beaucoup de sel et tu gardes le reste, Oui, Tu peux faire ça aussi. Vous mettez un peu de sel dans le gel de vos enfants pour qu'ils se lavent avec. Mettez dans les produits de vos enfants. Laissez dans les chambres de vos enfants. Le kit fondation au Cameroun, c'est 55 000. Euh, à Abidjan, c'est 60 euh, À Libreville, c'est 70 Le kit fondation. C'est compliqué et tu veux les enfants. Si tu peux procréer, est-ce que tu peux d'abord procréer? Les kits de fertilité, j'en faisais, mais j'ai arrêté. Je ne veux pas que ce soit ma spécialité là-bas. Donc moi, je me spécialise seulement pour débloquer les gens et puis les aider à avoir l'argent. Avant, je faisais les, les kits de fertilité là, mais non, j'ai arrêté. Je crois que dans le spirituel, c'est bien quand chacun sa part. Muriel, je vois maintenant ton message. Je me dis que tes messages sont invisibles. Je ne sais pas ce que tu avais dit avant. Alors si tu avais écrit ton même message. Ce que j'aurais vu, ce que tu as dit, Christelle, tu as rêvé que je te lavais. C'est pour cela que tu as demandé le prix du lavage. Écoutez, hein, je sais que souvent dans le rêve, les ancêtres vous parlent. Ils vous disent de venir me voir. Et vous ne venez pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne venez pas. Ce n'est pas moi que je suis passée dans votre rêve pour vous dites de venir me voir. Ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui ont dit. Donc quand ils vous parlent, faites ce qu'ils vous disent. Vous vous allez voir. Une dame est venue une fois. Euh, elle m'a écoutée, elle vit à Paris. Elle m'a regardé en ligne. Les bracelets, c'est 7000 francs au Cameroun. Euh, à, euh, 7 000 francs aussi. À, euh, au Gabon, c'est 8000, voilà. Donc, euh, la dame m'écoute, elle vient. Le premier jour d'abord qu'elle m'écoute, elle paye sa dîme. Elle est à Paris. Elle paye sa dîme peut-être 2-3 jours après. Après, elle me dit, je dois venir te voir au Cameroun. Et avant de est venue me voir, elle n'était pas en bon terme. Son père est mort depuis déjà peut-être 10 à 20 ans. Je ne sais pas exactement en quelle année, mais ça faisait au moins 10 ans que son père est décédé. Et euh, chaque fois qu'elle voyait son père dans le rêve, il était éloigné d'elle. Il ne lui parlait pas. Donc, elle prend son ticket. Cinq jours plus tard, elle est au Cameroun. Première nuit, elle dort. Deuxième journée, premier jour, le premier jour qu'elle est arrivée, généralement ceux qui viennent pour le traitement sur place, euh, dès que vous arrivez, c'est le lendemain qu'on travaille. Le lendemain, sa s'assoit, commence à faire les lavages Je la lave, elle Dans la nuit Son père vient dans le rêve Il lui dit que l'endroit où tu es là Le père qui ne lui parlait jamais Il, lui, il vient il lui dit que l'endroit où tu es arrivé là C'est bien Et deuxième chose, il lui dit Prends les kits de fondation pour tes frères Troisième jour, pendant qu'on en train de travailler sur elle Cette fois-là, elle voit ses dons, Son don de vision s'ouvre Elle commence à voir maintenant ses ancêtres donc quand elle est là, elle voyait même les miens. Elle dit que comme tu as te parlé là, je vois telle personne là-bas, je vois telle personne là-bas. Parce qu'elle avait la foi de sa chose. Je suis entre Libreville et euh, Douala. Actuellement, je suis à Libreville. Jeudi, je suis à Douala. Donc ceux qui sont à Libreville, le numéro de Libreville, c'est le 0. Euh... Merci pour les likes et les commentaires. Le zéro, de Libreville, c'est le, libre le 07-41-80-080. Les génies ont commencé à me parler quand j'avais 24 ans. Voilà la question de quelqu'un. À quel âge les génies ont commencé à me parler J'avais 24 ans. Mais ce n'est que 7 ou 8 ans plus tard que j'ai commencé à exercer. Puis le sel de cuisine, ma chérie. Je disais le sel de cuisine. Ceux qui pouvaient l'acheter à, à maquette, euh, ceux qui viennent à Makepe c'est là-bas où vous achetez la 1000 francs. Bon, j'ai terminé avec ce que j'avais à vous dire parce que les gens, je vois que les gens. Pour la Côte d'Ivoire, on peut te poster. On peut poster. Voilà. Donc, contactez les représentants, contactez, contactez les gens. Je vous ai dit que vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous. Base et l'encens. Et l'encens. Merci pour la rose de soirée. Et l'encens à la maison, vous brûlez ça. Tu te lèves le matin ou avant de dormir, tu brûles l'encens. Tu demandes l'encens. La consultation à l'Ibovée, c'est 40 000. Donc, tu brûles l'encens, suis dans ta chambre. Tu mets ta bougie au sol. Tu prends le sel, tu encercles l'endroit où tu veux te laver. Tu prends le sel, tu mets dans trois pincées ou trois cuillères dans l'eau. Et puis tu mets peut-être on donne-moi tout. Ou tu mets euh, le parfum de déblocage dans l'eau. Tu pries. Tant que tu demandes ce que tu veux. Tu te laves. Après l'encens, il faut brûler aussi au salon. Et si tu as un lieu de business, tu brises tu là-bas. Amel Demeni, contacte-moi alors si tu veux me représenter en Tunisie. Le rêve des serpents n'est pas forcément mauvais. Euh, si tu rêves de l'eau, c'est peut-être tu es une, une femme de l'eau. La consultation au Sénégal, on l'a fait à distance. Okay? Pour le Sénégal, ce sera 35 000. On vend les selles à Yaoundé. Il y a les selles à Yaoundé. Il y a plusieurs types d'encens. Les encens pour enlever les mauvais esprits, pour attirer l'argent. Euh, L'encens pour, pour le succès. Oui, il y a plusieurs types d'encens. Ma chaîne YouTube, c'est The Gift Digger Academy. T-H-E, espace, G-I-F-T, espace, -g -g D-I-G-G-E-R, espace, Academy. The Gift Digger Academy. Normalement, tu ne dois pas manger dans le rêve. La personne dit qu'elle mange, euh, elle rêve qu'elle mange là. Tu ne dois pas. Donc ça, c'est les gens, on a peut-être déposé les choses dans ton, dans ton estomac, généralement, pour te bloquer. Bon, je sais qu'il y a des gens, il y a des sorciers. Il y a des bons sorciers, les mauvais sorciers. Hein. Il y en a que vous allez m'écouter, vous allez vous dire, wow, elle ne connaît rien. Mm -hmm. Il y en a que vous allez m'écouter, vous allez dire, pff, tout ce que je sais, c'est que le mieux que je connais, je l'enseigne aux gens. Je pense que c'est bien que tout le monde, il y en a parmi vous, moi, jusqu'à hier, c'est là quelques mois, je ne connaissais même pas. que cela si va le faire, ça va t'aider. Je ne connaissais même pas. Donc ce que tu, peux, tu connais et que tu penses que tout le monde connaît, tu peux voir que beaucoup de personnes tout le monde ne connaissent pas. Et que la petite, la petite astuce que tu leur donnes là, ça va les aider. C'est peut-être ça qui va sauver euh, sa nuit. Voilà. Donc si tu as rêvé, tu vois l'eau. Généralement, ça veut dire que tu es, tu es de l'eau. Bon, il ne faut pas avoir peur de l'eau. C'est ce dit, wow, si tu as l'esprit de l'eau, ça veut dire que c'est mauvais. Pas forcément. Il y a le bien, il y a le mal dans l'eau. Parfois le serpent, le rêve du serpent, peut-être à quelqu'un qui est enceinte. Euh, ça dépend de ce que le serpent est en train faire dans ton rêve. Hein. Donc vraiment, je ne vais pas rentrer dans les interprétations de rêve. Sinon, tout le monde va vouloir rentrer dans une... Pour sa maison, pour purifier sa maison, euh, si tu n'as aucun des produits que je vends, tu peux prendre juste ton sel de cuisine, tu mets le jujube dedans. Euh, si tu as la cola, non. Moi bon, aussi, la cola, tu manges un peu la cola, tu lances, mais surtout sel et jujube. Tu lis le psaume 35, le psaume 91, et tu confies ta maison au Seigneur. Tu lis aussi le psaume 4, verset 9, que je me couche à ma demeure et je dors, parce que c'est toi qui me protège, Seigneur. Tu verses, tu verses, tu parles dans la cour, tu verses. Voilà. Le jujube, c'est... Attends, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez ça là-bas. J'en avais apporté en Côte d'Ivoire. Je crois que la dame a ça là-bas. Je vais vous montrer le jujube. Voilà ça. Donc, ça, c'est un des trucs qu'on fait pour déposer à la maison pour décorer. Donc, Où est le jujube non? Normalement, quand je mets ici, là, je mets ça. Ceux qui, ont, qui vont mettre ça à la même maison, tu mets avec le courrier et voilà la pierre. Ça absorbe les mauvaises énergies. Et puis tu me le juge aussi à la maison. Bon, je fais ça avec du sel aussi. Donc ça, on va ça à 5000 francs. Et... J'ai un mari de nuit qui vient à ta perro, Là, là c'est grave. Vraiment. Bon, il euh, y a miracle qui dit qu'il a un rêve du serpent. Vous savez qu'elle est enceinte? Les enfants, c'est 2000 francs au Cameroun, 2500 au Gabon. J'ai déjà donné mon numéro. Vous me dites où, là où vous êtes, sur WhatsApp. 00241. 0741 80 080 Ou encore 00237 6, 93, 50, 22, 66. Ou encore, 00, 237, 6, 80, 71, 07, 01. Voilà les, les, les, les, les, numéros, les numéros. Les protections. Pour te protéger, il faut d'abord que tu soit débloqué. Somme 35 et 91, voilà. Le juge ce n'est pas le piment de Guinée. Okay. Bon, je terminé avec vous. Hein. Veux... Ceux qui ont des. Qui ont... Vous avez les numéros. J'ai donné plusieurs fois le numéro. Je fais les consultations à distance. Pas forcément. Et vous pouvez acheter mes produits sans forcément venir pour la consultation. Ok Ne vous donnez pas une excuse pour ne pas faire. Même si tu as pas l'argent pour acheter mes produits. Prends le sel qui est dans ta cuisine, tu mets dans l'eau, le, dans tu te laves avec. Parce que parfois les gens ont des excuses. Oh, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas. Chez toi, il y a le sel aujourd'hui, ça c'est sûr. Les bains de déblocage, si tu vas commencer la spiritualité et tu as peur des conséquences, eh, ne commence même pas ton ami. Il faut seulement laisser, on te bloque encore comme on te bloque déjà. Alors souvent, quelqu'un dit, oh, si je prends la cannelle, je mets dans l'eau, je prie le somme 535, est-ce que ça aura d'autres implications Bien sûr que ça aura d'autres implications. Ça va te délivrer. Mais si tu as peur des implications, là, il faut, te il faut toi seulement laisser. Continue à rester dans ton, dans ton blocage Pardon. Pardon. Ok, bon, je vois les messages qui arrivent déjà. Il y a les kits, je me dis, kit de fondation. Si pour quelqu'un qui peut le commander, il y a aussi le, le, le kit de déblocage simple, le kit d'attirance aussi, ceux qui veulent restaurer leur attirance. Et ma secrétaire qui m'a fait le témoignage l'autre fois, elle a pris le kit d'attirance, elle a commencé à l'utiliser. Euh, le lendemain, son mari vient lui dire oh, il commence à lui dire les nombres de fois, il a trompé, tout ça, il commence à s'excuser. Elle dit ah, qu -ce que c'est le tout le kit là. Le premier jour, elle a pris ça, il y a une poudre dedans qu'on doit manger avec le lait. Elle a pris la poudre et puis elle a commencé à vomir. Elle a vomi un truc jaune, bizarre. Là. Euh, le lendemain, son gars est venu s'excuser. Le jour d'après, il a acheté le cadeau. Il a acheté une paire de chaussures, est venu donner. Euh, en fait, ça c'est parce qu'elle avait pensé qu'il y avait un voile sur son visage en fait. Voilà. Donc euh, parfois vous avez l'esprit de rejet qu'on met sur vous. Qui fait que tout ce que tu demandes, on te donne jamais. Tu, tu as toujours l'impression que tes choses sont toutes du du dues. Voilà. C'est comme ça là, tu as fait le quai de déblocage. D'abord. Après je veux dire de fondation. Bon. Vous passez une bonne journée. Il oh. veut hum. que ton nom te trompe chaque jour. Pour de Saint-Michel, utilisez plus pour laver votre sol, pour bénir vos objets, peut-être pour purifier les endroits. Bon pour brûler, si l'esprit t'a conduit à brûler, ce ne serait pas la première utilisation que je donnerais. Ok. Non, au revoir Facebook. Et on